Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 26e épisode de la saison. J'espère que tout roule. Nous sommes en live, en direct de Berlin. C'est pour ça que le décor est complètement différent. J'espère que tout ira bien. Hein. S'il y a une ou deux différences ou un ou deux trucs qui foirent un peu, euh, bah, j'espère que vous serez également un petit peu patient et, et compréhensif. Mais normalement, on a fait les tests. Tout devrait aller. Grosse dédicace à Alex, euh, mon, mon alternant avec qui je bosse. Il est arrivé hier sur Berlin avec deux grosses valises pleines de notre matériel qu'on utilise sur Lyon justement pour pouvoir faire cette émission. Vous verrez pourquoi on l'a fait à Berlin après, mais bon, je pense que vous le savez, ça c'est cool. Je, comme d'habitude, je profite du début d'émission pour vous parler des semaines qui arrivent, parce qu'on a également de très belles personnes qui vont passer dans un corps libre. Le 19 avril, j'aurai le plaisir de recevoir Alpha Cast. Le 26, les frérots de Hit The Road viendront jouer un petit peu, et, et ce sera dans le décor habituel, vous connaissez. Et le 3 mai, j'ai le grand plaisir de reprendre Zach Orlym X d'accord Parce que même si ça a été mis un petit peu de côté pendant quelques temps, ça va reprendre. Et ce sera avec un artiste, ce sera avec Kalash, voilà, qui sort un petit peu un projet dans, dans ces eaux-là. Donc ce sera un plaisir de pouvoir le faire. Vous êtes là, le chat, ça va Tout roule Franchement, c'est la première fois que je fais un Zach Orlym bah, à extérieur. J'espère que tout est bien, j'espère que tout fonctionne. En tout cas, là, je regarde un petit peu le rendu. Ça a l'air d'être propre. Si vous validez, c'est lourd. Et en plus, on est à l'heure En plus, on est à l'heure Putain, 18 h 01, c'est bien l'émission, c'est trop lourd, ça fait plaisir. On va commencer gentiment. Si je me suis déplacé à Berlin, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, on va faire un accord avec un frérot qui a accepté directement de le faire dès que je lui ai dit que j'allais venir à Berlin. Le frérot Niski, comment vas-tu, monsieur Ça va et toi Ouais, ça va super, <rire> le frérot. Alors, je t'avais dit que je viendrais ou pas C'est vrai que tu m'avais dit, moi je disais, comment ça tu faire une émission avec moi Mais ça veut dire que je vais te déplacer Je mode, mais impossible. Tu vois. Et puis tu m'as dit, mais t'inquiète, euh, tranquille. J'ai pas parlé pour rien Tant mieux. Bon, bah, C'est nickel, ça fait plaisir. Tu vas bien, gros, tranquille Tout roule Ça va, tout va bien. Je stream tous les jours. Il euh, y a quelques trucs à faire en ce moment. Je suis un peu occupé, mais sinon, euh, tranquille. Les gens, ils étaient très contents de voir que tu, que tu allais venir à l'épisky. Regarde le chat qui est en <rire> feu. Ils sont très contents de te voir. Apparemment, tu es leur employé McDonald préféré, de ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Même si je leur dis que maintenant, vas-y, peut-être... Euh, on n'espère pas. On espère que je vais quitter McDo, mais euh, pour l'instant, je suis encore chez McDo et... Euh, et, et en dehors de ça, tu sais quoi, genre, euh, qu après je vais te demander de manière un peu plus globale, mais en ce moment, genre, ces derniers jours, ces derniers temps, c'est tranquille, tu, tu dors bien, tu vis bien, la vie est, allée, est à l'aise, c'est à Ouais, goût. non, ça va, en vrai, euh, tu sais, j'aime bien stream. Je pense, au début, je pensais pas que j'allais aimer autant stream, mais je sais pas, ça. J'aime bien, je fais ça 4-5 heures par jour, du coup, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est cool, ça me charge mes journées aussi. Et en même temps, je joue encore à LoL. Ça te permet de garder un petit peu le niveau, ça, tu En fait, machin. ça me force aussi à jouer à LoL, ça me force à rester. Euh, dans le niveau et même dans le ladder, top 10 en ce moment, easy. Oh, <rire> il envoie le flex, il envoie le flex, c'est important, c'est bien, c'est bien. On va commencer euh, gentiment, Zachary Libre, c'est un grand classique, voilà, je, le chat, on vous a ici, donc je vous regarde, il n'y a pas de problème, euh, si vous avez des remarques pertinentes, des questions, etc., il y a l'œil du faucon qui les regardera, sinon on a une émission très chargée, pour être tout à fait honnête, deux petites feuilles, j'ai préparé ça pendant que j'étais dans l'avion, donc ne vous inquiétez pas, ça sera très très cool, il y aura tout qui sera abordé, ça va être très sympa, faites-moi confiance, il n'y a pas de problème. Je vais donc introduire le début de l'émission et je vais te demander, monsieur, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire Scolaire, oula Ok, donc j'ai 23 ans, je m'appelle Yacine et on me connaît plus sur le Niski. J'étais techniquement joueur professionnel des Lego Legends. Euh, Jusqu'à cette année. D'accord. Euh, on espère en revenir, mais euh, pour l'instant, je suis streamer et euh, sur le banc <rire> de chez Fnatic. C'est <rire> temporaire, on espère. C'est temporaire, on espère. Euh, niveau scolaire, j'ai arrêté l'école. bon En Belgique, c'est un peu différent, mais c'est genre, euh, je ne sais pas, vers 16 ans, j'ai arrêté l'école. D'accord. Tu viens de quelle ville, je me parlais de demander euh, Bruxelles. D'accord. Bruxelles. Euh, j'ai arrêté l'école, je faisais du tourisme. Euh, euh, J'étais assez fort en tourisme parce qu'en fait, tu avais besoin de l'anglais à l'époque. Et vu que je jouais qu'à LOL, j'ai communiqué en anglais. Du coup, mon, est anglais as as mon anglais était incroyable. Et, euh, et après, j'ai arrêté et, et j'ai joué à LOL, quoi. Directement comme ça. Et, et, et après, moi, ma question, tu vois, c'est quand on, quand on démarre un petit peu comme ça, c'est avant d'arrêter assez tôt, T'étais quel genre d'élève À l'école, genre au collège, mmh. en primaire, etc. Ça, t'étais sociable, t'avais plein de potes, t'étais plus tranquille. Tu t'avais du mal, c'était comment Non, en vrai, ça allait. Hein. Euh, J'ai tout le temps été un peu le clown de la classe. Euh, j'étais là, je faisais rire les gens, je faisais le débile. En vrai, je connaissais à peu près tout le monde. Mm -hmm. euh, après, bon, je n'étais pas la star euh, ouais, de l'école et tout. Mais euh, je me rappelle à l'époque, quand les gens... En fait, au début, je n'avais pas parlé que je jouais à LOL, j'étais dans je jouais aux jeux vidéo et tout ça. C'était bizarre à l'époque à l'école. C'était mal vu. J'étais ouais, en mode, ah, t'es un geek, tu joues trop et tout. Et on mode dit, ouais, tu veux jamais sortir avec nous, tu fais quoi de tes journées et moi, je leur dis, moi, je joue à LOL, tu vois, moi j'aime bien et c'est tout. Et euh, après, j'avais gagné une LAN en France. Et là, t'as un de mes potes en classe qui, <rire> qui a changé le fond d'écran du PC. Et il a mis la photo de <rire> toi. Il a mis mon, mon PC sur scène comme ça. Puis t'as le prof qui rentre et il dit, mais com comment ça, t'es sur l'écran et tout. Puis je lui ai expliqué. Et puis, euh, en vrai, à partir de là, c'est en mode, tout le monde savait que j'étais un peu une star. Euh, en tout cas, dans les sports. Et... Euh, et c'était cool. Ça, ça ajoutait un peu ouais, de prestige à ce que ouais, tu faisais, vrai, tu vois. En vrai, ouais, c'était bien. C'est vrai que c'est énervé, <rire> ce petit moment où... Chelou, tu vois, un peu gaming et tout, comme tu dis. Mais t'as ce petit truc <rire> qui fait que tu passes de chelou à... Hein. Oh Pas si mal, lui, ce qu'il fait dans son mais coin. ouais, c'est ça. En plus, quand... Je crois que j'avais gagné genre 500, 500 euros. Et j'avais un chèque comme ça avec 500 euros. Et c'était demandé comment ça t'as gagné 500 euros, tu vois Genre, on dit, ouais, les gars, tu vois, ça, ça paye. <rire> mais euh, mais ça va, je l'ai bien vécu donc euh... Énervée, ça fait super plaisir. T'as arrêté pour League of Legends ou t'as arrêté parce que genre, les cours, c'était vraiment pas trop ton, trop ton truc Parce que 16 ans, c'est quand même tôt. genre mmh. Même si t'avais envie de t'investir dans le gaming, etc en général, les gens, ils, ils arrêtent pas à 16 ans pile. Quoi, ouais, je crois que en fait, j'avais 16 ou 17. J'avais un, un, un truc 16, 17, peut-être même 18, je sais même plus. J'étais juste j'étais en quatrième. Mmh. Euh, mais euh, ouais j'ai arrêté en fait, parce que pour moi, l'école, je voulais même plus... C'était un moment où j'étais en mode, l'école, je peux plus. tu vois euh, Et je me rappelle ce que mon que c'était mon frère ou mon père, un des deux m'avait dit, bon, ok, tu peux arrêter, tu peux prendre une année après, après que tu réussisses cette année. Du coup, j'ai tryhard pour réussir l'année. Et même je me rappelle, j'avais réussi, mais en mode, en mode euh, vraiment pile poil, tu vois. Ah, et... ai... non, j'ai cru que toi, t'es me ah, Non, j'ai bien non, réussi. Non non, cru... <rire> non, non, non, non, non, bah non, non, bah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, et c'était à ce moment-là où j'ai eu direct le, le truc euh, chez Fnatic Academy. Ouais. Euh, et puis de là, euh, tes tout parents, a changé. Tes parents, ils t'ont toujours soutenu un petit peu quand tu faisais ça ou pas Parce que je sais que de temps en temps, tu vois, quand on est, euh, c est des... Des personnes avec des parents, genre moi, par exemple, je suis franco-marocain, mm -hmm. tu vois, et c'est vrai que bon, j'ai jamais été à ton échelle de près, de loin, mais c'est vrai que quand je jouais aussi beaucoup, mes parents, ils avaient peut-être un peu du mal à comprendre pourquoi. Je dis pas que c'est réservé qu aux parents qui ont des origines ou mm -hmm. de quoi, tu vois, mais je sais que ça peut être un petit peu plus compliqué de temps en temps à expliquer parce que culturellement, c'est différent. Euh, toi, ça a été facile Ils t'ont soutenu direct ou ça a été un peu chaud euh, C'était comment euh, En vrai, ma mère, elle s'en foutait un peu. C'est en mode, je fais ce que je veux. Okay. Euh, mon père... En fait... Pour savoir déjà, j'ai trois frères, trois grands frères, qui eux aussi jouent. D'accord. Et eux jouent à LoL. Ils euh, avaient déjà un peu pavé le terrain. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, t'avais mon tout grand frère qui, lui, était dans les études. Et lui, pour lui, c'est en mode, bon, vas-y, je peux, peux jouer à LoL. Bon, moi, je me rappelle, je pouvais pas jouer en semaine parce que j'avais un mauvais bulletin. Il m'a dit, vas-y, tu joues que le week-end et tout. Mais mes deux autres frères, les, les plus petits, c'est en mode, vas-y, ouais, tu fais ce que tu veux. Euh, si tu veux jouer, tu joues. Tu si tu vas aller en LAN, tu peux. Et je me rappelle même des fois, par exemple, quand la LAN commençait le vendredi, ça veut dire que je pouvais parler en cours le vendredi. D'accord. Et il y a même des moments où mon père, ici, il n'était pas au courant que je partais pas à l'école et tout. Et il me ferait, il s'est T'inquiète, on va lui expliquer. Si ça et se tout. un petit peu. Ouais, T'inquiète et tout. Et mais, euh, mais, hey, les rois, je... c'est les rois. Mais ouais, sinon, ils, ils ont tout le temps été derrière moi et c'est important, je pense. Ouais, bah oui, bah c'est important, mais surtout pour permettre, parce que tu vois, je, je, je pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de parents qui auraient laissé une année sabbatique, donc mmh. c'est concrètement une année sabbatique, qui t'ont laissé, tu vois, genre à 17 ans à leur gosse, tu vois. C'est vrai que toi, t'as arrêté du coup en quatrième en Belgique, je sais que c'est pas la même chose, tu vois, c'est sûrement proche du bac, un truc comme ça. Ah, je crois qu'il me restait genre deux ans ou un an et demi ou un truc comme ouais, ça. Ouais, voilà, donc t'as arrêté en équivalent de la première en France, tu vois. Et, euh, et, et je connais pas beaucoup de gens, qui, euh, beaucoup de parents en tout cas, tu vois, qui proche de cette échéance mmh. auraient dit, vas-y mon fils, je te fais confiance, euh, poursuis ton truc tu vois. Ils ouais, auraient au moins poussé pour que tu continues jusqu'à là, tu vois. Ouais, je pense. Pour moi, c'est surtout mes frères qui m'ont aidé, quoi. Parce que moi aussi, mon, faut savoir que mon tout grand frère, il jouait beaucoup à WoW okay. à l'époque. Et lui, il était genre un des meilleurs et tout. Mais à ce moment-là, l'e-sport, c'était pas encore un truc. Et moi, je lui ai dit, écoute, euh, tu vois, moi, je suis bon sur LoL, tu vois, vas-y, moi, je vais trop. Tu vois, il me disait, vas-y, euh, je te fais confiance et tu peux le faire. vois je pense que tu peux le faire et tout. Et après, de toute façon, ça snowball directement. Hein. Ouais. Tu vas dans une équipe, tu joues bien, ça snowball, puis tu penses même plus à ce que tu faisais avant. Et, ça va tellement vite que tu t'arrêtes plus, quoi, donc... Euh... Logique, logique. Donc, voilà. Un petit peu avant tout ça, ça, ça a été quoi, toi, à titre personnel, tes, tes premiers rapports avec le jeu vidéo T'as commencé directement avec League of Legends ou t'avais quand même quelques rêves quand t'étais peut-être un peu plus jeune, des choses comme ça euh, Quand j'avais... Je crois que j'ai commencé à jouer au PC quand enfin, j'avais 5 ans, je crois, ou 4 ans, ou mm -hmm. un truc comme ça. Euh, parce que tous mes frères jouaient à CS, CS 1.4, 1.5, je sais plus. Un des CS, je crois que c'était 1.3, 1.4, un, un truc genre. Et euh, je me rappelle, avant d'aller en cours, je jouais au côté des bottes. <rire> et genre, je me levais avant tout le monde, comme ça, personne pouvait me voir et tout. Donc, euh, ouais, en vrai, j'avais des petites des strates. Et vous vous euh... faire des 1v1 aim map là, comme ça, avec que les headshots Non, je me rappelle. En vrai, je ne sais même plus avec qui je jouais à l'époque. Parce que, tu j'étais tellement, tellement un gosse que je crois. En plus, on n'avait qu'un PC. Oui, on était quatre. Et ils voulaient tout le temps tous jouer. Du coup, pendant la journée, je ne pouvais pas jouer. Bah ouais. C'était que euh, la nuit, peut-être, tu vois, quand je, <rire> je me rêvais en douce. Mais. Euh... Ouais, à cette époque-là, je jouais beaucoup et après, j'ai commencé LOL grâce à mon cousin. Euh, heureusement qu'il m'a qu montré LOL et, euh, et depuis, c'est que LOL. Genre, quand il t'a montré League of Legends, il est venu, il t'a dit tiens, c'est un jeu un petit peu différent, tu vas pouvoir t'y mettre. Mm -hmm. C'est quoi, quoi le contexte un peu où il t'a montré ça genre En fait, on jouait tous à CS 1.6, je crois, à l'époque. Ouais. Euh, et après, lui, il a commencé LOL et il me disait regarde ce jeu, il est trop bien et tout. Et il y avait aussi quelques autres cousins à moi qui jouaient. OK. Donc il y avait une accroche, alors, ça, les cousins, vous pouvez jouer à plusieurs des trucs. Et moi je leur ai dit, mais ça pue la merde c'est jeu, j'ai pas <rire> envie de jouer à ça, moi j'aime trop CS. Puis je me rappelle, j'avais joué H, ah, je crois, ou Garen, un truc du genre, et je me dis, mais ouais il est incroyable ces jeux tu vois. Et euh, après on jouait des normales ensemble, des normales, on jouait tous ensemble, et après avec la ranked, j'étais niveau 30, et on, on joue tous en ranked, il y en a quelques qui dit, oh, il y en a quelques qui jouent en solo, et après moi je vois que je monte, je monte, je monte, plate, diam, alors qu'ils sont genre en gold, Maximum, ouais, tu il vois. galère un peu. Ouais, ouais. Ça, et moi, je me dis, comment, comment ça vous moutez pas facilement, tu vois. Et à partir de là, c'est en mode, euh, moi, je peux faire quelque chose de, de lol quoi. C'était en quelle saison ça à peu près Genre quand tu disais que tu commençais les ranked oh S3, S4 Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps et j'en ai aucune idée. Mais Alors, je crois quand, que c'est. Quand j'ai regardé tes premiers, je me permets, quand j'ai mm -hmm. préparé cette émission, j'ai vu tes premiers résultats compétitifs et tout. J'ai vu, c'était 2015, fin 2014. Et ça, c'est. Donc 2014, c'est S4. C'est à partir de quel moment t'as fait de la compète entre genre du coup tes premières rencontres sûrement, sûrement S3, je suppose. Ouais, S3, alors. 2013. Je genre les, 2013, premiers de les S3. LAN, les, les trucs comme ça, je pense que c'était 2013 avec, mm -hmm. où j'étais avec Nero. Mm -hmm. euh, on faisait le LAN en Belgique, je gagnais ouais. une souris, j'étais content. Ouais, euh. ah, ça c'était 2014-2015, bon. tu vois. Sûrement, ouais. Genre si tu veux 2013, pour donner un point de repère, à peu près 2013, c'est la S3, c'est les, euh, les premiers Worlds de, de, de, de Fnatic, de SKT, tu vois. Oh non, je pense que c'était après ça. C'était après ça Je pense. Ouais. Donc c'était Samsung White 2014 je crois. Ouais. Ok, donc Samsung White 2014, ça se passe à ce moment-là que tu as commencé à un peu à faire de la compète et tout Si je me trompe pas, ouais. <rire> as vu, j'essaie de baliser un peu pour essayer d'être précis. <rire> niveau timing, niveau rappeler tout ce que je fais, je sais pas ce <rire> que j'ai mangé hier, donc. Euh... Donc quoi, ouais, c'est à partir de là. Quoi. Non mais j'essaye, t'as vu Ok, là, un non, coup, non, pas, pas mal, mal, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Tout, bien. Important, j'essaie. Genre quand tu commences, euh, du coup ces enquêtes que tu dis que tu montes euh, euh, plate diam et tout, concrètement, parce qu'à l'heure actuelle, le cheminement pour devenir pro et se faire remarquer est totalement différent. Ouais. On peut en parler un petit peu. Il y a un livre, là, juste là, « How to be a professional <rire> gamer ». C'est assez marrant. Euh, à cette époque-là, quand toi, tu as commencé à, à un petit peu monter, c'est quand que tu as compris que d'une, tu as rejoint le haut niveau Et de deux, comment est-ce qu'on t'a remarqué Comment est-ce que tu as, genre, rejoint des équipes, des choses, tu vois euh, Pour moi, avant, je sais... Pour moi, en vrai, le goal, avant que j'avais, c'était en mode, quand je jouais en France, je me disais, bon, si je veux jouer en LEC, si je veux jouer en Europe, déjà, tu dois le meilleur dans la ligue où tu joues, et pour moi c'était en France, Belgique-France, ouais. Belgique c'était Belgique, connu que j'étais genre le, mythe, le, le meilleur mythe de Belgique, je, mais bon tout le monde s'en foutait un peu de la Belgique, tu vois je me dis du coup, pour moi le challenge c'est d'être meilleur, le meilleur en France, et c'est avec, je, sais, je crois c'était Melty ou une, une équipe comme ça où j'étais le top, ouais. et après quand Fnatic est venu, mm -hmm. c'était parce qu'il y avait Clay par exemple qui lui me connaissait de la solo queue, ouais. et il m'avait dit vas-y euh, je t'ai vu en solo queue, j'ai vu que t'es un des meilleurs en France. Vas-y, viens, try out, tu vois. D'accord. Et après, je vais try out. Euh, J'étais contre Caps, en plus, à l'époque. Je try out. Je, je tue Caps, niveau 2. Direct, je suis pris. Tu vois. Et du coup, c'est un peu un coup de chance. Parce que je pense Caps, il avait assez, assez int. Euh, parce qu'il jouait trop coquille. Il essayait de dodge tous les spells et tout. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et genre, moi, je l'avais tué. Et il voulait se racler un peu En fait, il jouait comme ça contre tout le monde. Mais personne ne le punissait. Sauf que moi, je suis en mode, bon, j'ai rien à perdre. Bonne chance, soit... Euh, je vais faire un maximum et c'était la première fois que j'ai fait un try de ma vie aussi. Du coup je suis en mode bon voilà ce que c'est, tu vois, je viens, je joue normal, je le tue. Tout le monde était genre, waouh, bienvenue et tout. Et après voilà quoi. <rire> <rire> mais en plus avant ça, j'ai regardé euh, tes débuts en compétitif en 2015. Alors je sais pas si c'était une vraie structure ou c'était juste le nom d'équipe, mais j'ai vu c'était... Alors j'ai trouvé Punchline eSport, mm -hmm. euh, puis une Famous du coup avec Genre mec, Nero comme on ouais. dit, Prime, Tiger. Ça s'est fait comment un peu cette équipe et tout quand t'as commencé à faire tes oh. premières passes à CNFR? Oh, J'ai vu, c'est à ce moment-là que tu as commencé un peu à hein, t'être ouais. dans les premiers événements francophones avec cette Lineup. J'ai vu que tu faisais des Lyon e-sport, mm -hmm. des PGW, des trucs comme ça. Non, mais pour moi, j'étais tout le temps... Je me rappelle, j'avais tout le temps Nero. J'étais tout le temps avec Nero. C'était ton on gars. C'était mon gars. On était ensemble. On essayait de faire ensemble. Euh, et on faisait tout le temps les équipes ensemble. On rejoignait les orgas. On faisait tous les trajets. Il habitait genre à 10 minutes de chez moi et tout. Donc, euh, pour moi, c'était important que je joue avec lui. Et après, on choisissait les joueurs. Et je me rappelle, je crois c'était chez Mec. Ouais, je un mec Tiger et je m'en rappelle plus du... Prime. Site. Prime, qui maintenant joue aussi en Espagne, je crois, hein, un truc du genre. Et euh, pour moi, c'est important quand on choisissait les joueurs avec qui je m'entends, tu vois. Je okay. m'en fous d'un joueur qui est fort, mais avec qui je ne peux pas parler, avec qui je ne peux pas m'amuser. Depuis le début, pour moi, c'est comme okay. ça, tu vois. Pour toi, l'entente humaine, c'est vraiment sa prime. C est, c est, pour moi, c'est le plus important depuis le début. Tu joues mieux comme ça, tu t'entends mieux. In game, tu vas aider le mec parce que tu l'aimes bien, parce que tu veux l'aider, parce que tu veux faire ça ensemble. Et il y a de la ça. confiance aussi un ça. petit peu. Alors tu lui dis voici, j'ai besoin d'aide. Il dit ok. Tu vois, je lui fais confiance. Oh, je vais venir t'aider. Alors que si le mec il n'a pas confiance en toi, il dit bon, il a ce qu'il a vraiment besoin d'aide, tu vois. Ouais. Euh... Ou alors est-ce que je vais le suivre Ou alors ça, euh, son ouais. call, j'y le... mmh. crois pas trop. Et toi, en plus, ça. on en parlait ici la dernière fois. Mais des fois, il y a des calls qui sont pas toujours forcément les bons, mais qui vont réussir à passer parce que tout le monde les aura suivis. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça que je recherchais dans les jours. Et j'ai la chance que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu de la chance avec mes mates, en tout cas en France, euh, et euh, ça, ça a bien démarré, tu vois, et aussi les orgas à l'époque c'était pas la même chose que maintenant aussi. tu en on partait en, je sais même plus combien, en blabla car je crois, un truc du genre, genre 8h, heures, 10h heures de blabla car. ça dormait dans des hôtels, ça ça dormait, euh... ouais, je, ouais, des fois je dormais dans les LAN et tout, <rire> c'était des trucs bizarres, et sur le ouais, ouais. Et euh, mais c'était à la bonne époque et... Maintenant, ça a ça évolué. Quand tu as fait tes premières LAN et tout, un petit peu, c'était quoi le sentiment Parce que je, je, je commençais à voir, franchement, directement des petits Lions e-sports, des petites PGW mm -hmm. et tout. Ça, ça commençait tranquillement. Hein. En vrai, je me rappelle, je crois, ma première LAN ou une de mes premières LAN où j'ai joué sur scène, c'était la B PGW, euh, où j'avais choke de ouf. C'était genre. Euh, je sais pas si, Il y avait Kamel, il y avait, il y avait Oslo, je crois, à cette époque aussi, euh, qui jouait encore. Et je me rappelle, j'arrive. Il y a une scène, genre, et il y a genre 100, 100 à 200 personnes qui regardent dans le public. Et moi, je monte sur scène et j'avais bu j'avais la masse de, de boissons énergisantes aussi, tu vois, la masse. Genre deux ou trois, quatre, je stressais de fou, tu vois. Je me disais, vas-y, c'est mon moment de percer et tout. Puis j'arrive, je choque, genre, je me fais solo kill par tuyau, je crois. J'arrivais pas à jouer. Genre, je, tu genre, te fais démolir. Ouais, genre, alors. je me fais déchirer. Et tout le monde le sait, tu vois, tout le monde voit, je me fais déchirer. Et après ça, je me suis dit, mais comment ça, je suis content, tu vois. Et. Euh, et après ça, j'ai voulu tryharder encore plus, je me suis dit vas-y. J'ai la haine maintenant. Du coup, j'ai encore plus tryhard. et je crois après ça je suis revenu dans des autans légers. Et, et ça allait un peu mieux, et ça allait mieux ouais. Ouais, parce que ce que j'ai vu en fait euh, au niveau de tes résultats, c'est assez drôle parce que tu commences genre sur du normal et euh, derrière, tu commences à, à faire des petits top 1 euh, à partir de 2016, quand la line-up, elle évolue. J'ai vu que ça a commencé à un petit peu ajouter euh, Crowney, Faxi, oh ouais. des mecs qui, derrière, bah, sont allés mm -hmm. en LEC. Euh, Faxi, derrière, il est allé chez Rocat. bah, du coup, on le sait, qui joue maintenant chez BDS Academy, mais qui a fait des trucs avec des premiers résultats intéressants. J'ai vu Deuxième Challenge France, euh, Gamers mm -hmm. Assembly, Underdogs. C'est comment au moment où, du coup, t'es passé de cette première line-up avec chez Mec, Nero, Prime, Tiger, à derrière Crowney, Faxi, des noms qu'on qu connaît maintenant, qui parlent aux amateurs de LoL, tu vois. Bah en vrai, c'était. Déjà, pour moi, c'était important. C'était encore. À l'époque-là, c'était encore important de trouver les joueurs bons. Ouais. Mais comme, comme je t'ai dit, genre, je m'entends bien Avec, avec une belle eux, entente. Ouais. C'est ça. Et euh, pour moi, je me rappelle, et Faxi, eux, je les ai eus grâce à Mickey. Oh. Parce qu'il y avait genre un. Je sais pas, ils étaient potes. Mmh. Et je, je demandais à Mickey, ouais, tu les connais. Et tu disais, ouais, ouais t'inquiète, c'est des bons joueurs. Et ils sont cool, IRL et tout. Donc, euh, je me suis dit, ok, pourquoi pas, tu vois. Et ça s'est bien passé. Et après, je crois, on a gagné quelques LAN ou genre. Et aussi, à cette époque-là, pour moi. Être top 1 en France, c'était bien, mais pour moi, j'avais une ambition encore plus haute. Ok, genre, toi, tu visais au-dessus, genre, t'as commencé vais, à faire des. C'est bon... ça. Et à cette époque-là, limite, je, je crois que c'était genre Tio, il y avait genre Crackmo, c'était genre. Euh, ouais. C'était pas. Tu vois, les mecs visaient pas le top du top, j'avais l'impression. Comparément où j'étais en mode, moi, je veux m'améliorer, je, je m'en fous de ce qui se passe, j'ai mis toute ma vie là-dedans, j'ai. Tu vois, je suis en mode full tryhard, euh, je prenais tout au sérieux, solo queue, scream, je regardais des votes chaque soir, j'apprenais le jeu, je regardais des votes. Euh, coréenne, chinoise, tout ça, je regardais plein de choses, et, euh, et du coup, je me suis amélioré, et c'est après que je me suis dit, bon, maintenant que je suis le, un des meilleurs en France, là, c'est le moment de passer au niveau supérieur, tu vois, et c'est pour ça que, à cette époque-là, du coup, j'avais, je ne sais même plus quelle j'avais quoi comme dernier, je crois, il y avait Saturus dans, mon dernière, dans ma dernière équipe, mmh. euh, où euh, c'était aussi plus simple, du coup, parler aux joueurs, leur dire, vas-y, viens jouer avec moi, ok tu vois, tu te fais un peu une réputation. Ouais, t'avais un peu un, un peu ouais. C'est ça. Et, euh, et après là... C'est stylé. Euh... Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'au moment où, genre, euh, toi, euh, tu commences à faire des petits résultats, comme je dis des top 2, des petits, tu sais, des petits trucs, mm -hmm. on commence à te reconnaître et tout, jouer avec des joueurs euh, qui sont considérés bons. Eux, limite, ils se contentaient un petit peu de ça. Mais toi, tu voulais toujours mener le truc un peu plus haut. En mode, mm -hmm. le top 1 français, ça me suffit pas. Tu rajoutais de la VOD, des trucs à ça. Ouais, non, moi, être top 1, c'était cool. Alors sur le moment et tout, après quand je rentre à ma maison, je sais que le job, c'est pas fini quoi. Pour moi, euh, je voulais jouer en LEC, je voulais jouer en NA, à l'époque la l'ALCS c'était genre incroyable, pour y arriver, c'était trop dur et tout, et, euh, et du coup pour moi c'était en mode bon, next step pour moi c'était le Challenger Series, je me dis bon, si je gagne le Challenger Series, c'est sûr je joue dans une, une top équipe, euh, et, euh, et voilà quoi, c'était mon but, comparé aux autres je pense, oui ils, ils se contentaient d'être le meilleur en France, pour moi c'était pas... Euh, pas que mon but. Là où j'ai trouvé ça stylé, c'est quand vous êtes passé, genre, comme j'ai dit, à le chronifaxi avec les premiers résultats intéressants, à la vraie période où là, j'ai vu les, les top 1 chez Melty, mm -hmm. avec du coup Atom, Nero encore, ah ouais. Wax Ah ouais Le roi que... Wax Et là, j'ai vu des tournois Mobacup, Cup, SN mm -hmm. Championship, Dreamhack Valence, Thunder Dogs... C'était comment cette période, un peu même avec euh, notre ami Wax En c'était assez cool. Wax, il était, il était trop... Je sais pas, ce mec, il était trop... Je sais pas, il était trop gentil. <rire> je me dis, je me dis, mais Wax le gentil. Ouais, je me disais, mais comment il peut être aussi gentil, tu vois Il euh, y avait Atom aussi, Atom Bomben, s'appelait, euh, qui, je me rappelle, il écoutait que du rap français, alors qu'il parlait pas un mot de français. Et il écoutait du MHD à l'époque. Oh, euh, ouais. et, euh, et ouais, c'était une bonne entente. Et c'était la... Je crois, Melty, c'était une des premières équipes où, euh, c'est en mode, vas-y, on doit bootcamp, et je crois qu'à cette époque-là, je sais même pas si j'étais... J'avais déjà un salaire, un truc je crois... Ouais, je crois qu'on était déjà payés, mais je sais même pas si. Je crois que j'étais encore en cours à cette époque-là. Si je me souviens bien, je sais plus. Euh... Mais, euh... mais voilà, quoi. Et avec ces premiers résultats, etc., c'était plus facile avec mmh. tes parents qui t'avaient un peu. Ouais, ouais, exemple, ouais genre... La... Euh... la liberté, regardez, je suis chez Melty, mmh. petit salaire, première lane, ça, ça a aidé un peu Ouais, ouais, surtout que quand je... En fait, quand je gagne du cash prize et que j'ai un salaire de base et que je dis à mon père, vas-y, regarde, tu vois, je, je gagne de l'argent, plus j'ai un truc de base, plus tu me vois que je suis un des meilleurs en Europe, un des meilleurs en France, du coup. Et aussi, à ce moment-là, c'était aussi, je crois, c'était quand Kamel il était chez Eclipsia, je crois, ouais, si je me souviens 2016, bien. Kamel, il me semble qu'il était encore chez Eclipse. Bah oui, il, il était encore, il était encore. Et euh, en plus, tu vois, regarde, tu, tu peux même regarder quand on joue en ligne et tout. Euh, et moi, parce que je me rappelle à l'époque, je jouais que Didio avec Kamel, il jouait que Rexai, euh, il était, c'était un OTP. Et euh, tu vois, je kiffais ma vie, quoi, c'était incroyable. Et... Il était bouillant Kamel Ça va, ça va. <rire> en, vrai, en vrai, sur Rexai ça va, Evelyne, ça va, mais à part ça, voilà, il était... Euh... C'était un peu chaud. Ouais. <rire> j'aime bien, j'aime bien, t'as pas arrondi les ongles. <rire> en plus, je... tu casses tête de temps en temps quand tu faisais des choses. Non ouais, en fait, je me aussi, je me rappelle quand j'étais parti, bon, du coup, ça, c'est après Fnatic Academy, j'étais parti chez Envy, en <rire> NA, et je me rappelle quand par j'étais parti en Corée pour tryout. Du coup, je suis parti tout seul en Corée pour avoir une chance de jouer pour Envy, tu vois. OK. Et je me rappelle une des premières games, je suis contre Faker. Oh. Et là, il y avait Kamel, côté et tout. Et je sais pas s'il si était en stream. Mais je me rappelle, il avait regardé la game sur OPGG ou je sais pas quoi. Et il m'avait dit Oh putain, je jure, tu gagnes ta lane contre Faker. Et c'était un truc de fou, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que maintenant, tu vois, c'est avec ouais. ceux où je. Je sais pas, j'ai l'impression. Moi, j'ai percé un peu dans le pro. Ouais. Et lui, il est parti un peu dans le streaming avec côté et, et Bibi. Tout ça, consigné, donc, en plus, vous l'entendez bien et tout. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. En 2019, tu étais passé à Bro ou des trucs comme ça, c'était énervé, ouais. avec des beaux tests de culture générale. <rire> hein. Ah ouais, c'était trop drôle. C'est bien, hein <rire> Ça va, ils vont mis un peu dans la sauce, mais ça va. Du coup, première line gagnée, etc., je regarde, et six mois après, tu as l'opportunité, bah, ce qu'on disait, de rejoindre Fnatic Academy, mmh. du coup, qui arrive pour se qualifier, du coup, pour les Challenger Series en 2017. Comment ça se présente au moment où l'opportunité Fnatic Academy se dessine En plus, c'était l'époque, on s'en rappelle, où les équipes, elles faisaient des équipes académies mm -hmm, pour gagner des ça, se qualifier et vendre le spot, mm -hmm. chose qui aura été fait en plus, parce que vous aurez réussi à vous qualifier, mais ça se présente un peu comment. C'était comment l'opportunité Fnatic Academy pour toi de passer de la scène française à un truc un peu plus européen Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais sur TS, j'étais chez LDLSA à l'époque, où je crois que c'était à ce moment où on était passé, moi et Neron, on allait passer chez LDLSA une nouvelle équipe. Euh, je crois que j'étais avec Domingo. Il était sur TS et je lui demandais, mec, est-ce que... À ce moment-là, je crois que je devais signer un contrat chez LDLC, mais c'était l'off-season. Et je demandais à tout le monde. Je demandais à côté Kamel, ravi. à tout le monde leur avis. Parce que pour moi, c'était un peu les boss. Tu vois, ils étaient en mode, ils étaient assez matures. Ils comprenaient un peu l'e-sport. Moi, j'étais en mode, j'étais un petit gamin, je comprenais rien. Et euh, je me rappelle de mon gamin, il dit ouais, euh, je pense que tu devrais pas signer, sauf si t'as besoin d'argent de, de ouf. Genre signe pas, attends un mois au moins et après tu signes. tu vois. Si tu vois que t'as pas d'opportunité, quelque part d'autre. Et je me rappelle genre deux ou trois jours après c'est là où Fnatic Academy est venu toquer à ma porte et je suis en mode là. Tu vois, heureusement, je n'ai pas, euh, pas signé parce que ça aurait été plus dur. Tu vois, surtout, même si à l'époque, les bayotes n'étaient pas aussi élevés. Euh, les équipes, quand ils savent que tu es un bayot, c'est souvent, euh, ouais. ils ne se cassent pas surtout la tête. en moi. 2017, tu vois, ça. pour une équipe académie c est c est est qu Surtout en... que je n'étais pas un, le, le mec à signer, tu vois. c'était mmh. en mode, j'étais un peu en lambda, j'étais un des meilleurs en France et euh, et j'ai eu de la chance de ne de, de pas avoir signé Ça s'est passé comment le contact Genre, ils avaient quelqu'un de chez eux qui se coûtait il, il avait regardé tes games mmh. en francophone En fait, c'était Clyde. Ouais, en fait que t'avais dit en solo C'est ça. En, en fait, moi, ouais. je me rappelle, ils avaient try-out de ce que j'avais compris, 6 à 7 mid. Mais tout le monde se faisait déchirer par Caps. Et donc, en gros, le try-out, c'était de l'aider Caps. Et en fait, quand <rire> moi, il m'a venu ah, lui il me parler. Il m'a dit Tu veux try-out pour nous T'as juste à survivre Caps. Et à l'époque, je crois que c'était la méta Kata, Rise, Akali. Syndra, que, que des champions de fou. Moi, j'arrive et du coup, à cette époque-là, il first pick Rise Et Rise, ce champion, il était broken. Tu vois. Mais moi, je joue Cassio. Et là, je pick Cassio. Et comme je t'ai dit, je le tue. Et, à cette époque, et là, ça touche tout à changer. Tu vois. Et euh, je me en rappelle encore. Et je crois que Klein m'avait message parce que le mythe qu'il devait jouer ce jour-là était malade. Où ils pouvait pas faire le scrim. Et vraiment quand un truc t'es destiné. Et du coup je suis venu en légende, je viens, je fais mon tryout, je gagne et c'est tout. Niski en légende, en slip, même pas ouais, prévu. Je... Ouais tu veux vite fait juste une petite live comme ça, 4 minutes qui pourrait changer ton avenir. Je dis mec, oh, <rire> c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'était incroyable. Ah, exceptionnel. Juste comme ça, est-ce que t'as, bon, il y a 50 ans, des noms de mecs qui ont peut-être tryout si tu sais genre en même temps que toi et qui n'ont pas été pris Je sais qu'il y avait Eka à l'époque aussi. Ok. Euh, Oula, oh je sais pas. Oh Après, si je te rappelle pas, c'est pas grave. Hein, je me te... rappelle euh... juste des cas, en vrai. Okay. Je sais qu'il y avait Eka. Non, mais c'est beau, c'est belle si t'as réussi. Ben, en plus, vous ferez une belle saison euh, qui vous, per... vous permettra de vous qualifier pour. Euh, J'ai vu les LCSEU 2017. Mm -hmm. Vous gagnerez euh, contre Giants euh, pour euh, du, du coup prendre le spot et tout. Euh, spot qui sera revendu derrière euh, à Nip. Ouais. Déjà, ça s'est passé comment Du coup, quand tu commences à jouer en Challenger Series mm -hmm. et tout, est-ce que c'était plus sérieux qu'en France se... C'était comment l'ambiance dans la team Et derrière, qu'est-ce qui a fait que cette transition spot vendu, t'as mené toi au NA au lieu de peut-être rester mmh. en Europe C'était comment Alors déjà, moi, quand j'ai joué en FinTech Academy au début, en vrai, je me, suis fait, je me faisais éclater. Ouais. En vrai, le seul que je tenais, c'était Caps. Je ne sais, sais pas pourquoi. C'était le seul coup de qui je tenais. Mais les autres mis des LEC, quand on scrimait mes LEC, genre, euh, je, je crois il y avait Betty, il y avait Pepinero, ah, tout ouais, cela. Y avait Betty à l'époque. Tout sais cela me déchirait. Je n'arrivais ouais. pas à jouer contre eux. Euh, et je m'en rappelle ma botlane, Cly et Mr. Ralez, ils étaient en mode full tilt sur moi pour ça. Parce qu'en fait, niveau mid jungle, c'était notre première année enfin professionnelle, tu vois, en mode en Europe et tout. Et on se faisait déchirer. Et moi, je disais OK, les gars, j'ai envie d'apprendre, mais tu vois, il faut m'expliquer et tout, il ouais, faut m'aider, c'est ça. Et ils m'ont aidé, ils m'ont fait confiance. Et après quelques semaines, ça allait mieux, tu vois. Mais au début, c'était vraiment pas simple, tu, vois, tu perds confiance en toi. Je me dis putain, maintenant que je suis là, je suis en train de fail qu'est-ce que je dois faire Je fous le de la solution. C'est horrible, tu sens tes mails. Tu... Ça, ouais, c'est ça. Tu le sens en plus, ta perte de confiance. Tu quoi. le sens, tu le sens. Et moi, pour moi, je pouvais pas, c'était impossible d'échouer. Pour moi, c'était obligé. Je suis là maintenant, c'est ma vie, c'est la chance que j'ai eue. Et, euh, et pour moi, je devais hard. Du coup, je jouais tellement sur le cul, je sortais pas. Je jouais que ça, je qu'à LOL. Ma vie, c'était LOL. Je dormais avec LOL. Je, jouais, je, je me réveillais avec LOL. LOL, t'as tout pris. Ouais, ça, LOL m'a tout pris à cette époque. Et, euh, et du coup, après, on commence à gagner. On, je me rappelle, on, on battait même la main team, Fnatic, à l'époque. Oh. C'était l'équipe avec Caps, ah, Reckless, oui. euh, Jesse, je ne sais, je sais plus. Ouais, c'était Jesse Soaz. et Soaz. Ouais, Soaz. Et même contre eux, on gérait bien, tu vois. Donc, je me dis, bon. Et à cette époque-là, Caps, il roulait sur tout le monde. Chez Fnatic. On s'en rappelle, c'était les bikes de Baby Faker, oui, le ça, solo kill ça. de Perk. Je me rappelle même encore, quand il, il est première game qu'il joue sur scène, il va, il revient à l'office, et tu vois, on est, on est aussi on est dans le même office, et mm -hmm. je lui dis, mais, mais ouais, alors ça, fait, ça se fait comment de, de solo kill Perk dans sa première game et tout Je sais pas, il, il, me, il me dit, je sais pas, je l'ai juste senti tranquille. Je lui dis, mais comment ça, t'es <rire> <rire> Moi, <rire> le <Moi>, flux, <flexeur rire> sais que moi, je pensais il allait venir, il allait en mode, Et tout, il était en mode, ouais, ça va, tu vois le métier. Ouais. Et pour moi, je me en rappelle encore la question que je lui ai posée, c'était en mode parce qu'il avait Flash devant ouais. et pas, il a pas flashed, ouais, tu vois, il Flash Out. a Flash Forward sur ouais, la tour ça. pour le W. Ouais. Et moi je lui ai dit comment t'as su pour Flash Forward tu vois, Comment t'as su il, dit, il a dit oh, je sais pas, je l'ai senti et je l'ai fait. Je dis, ok, t'es une légende c'est tout. Et depuis là je me suis dit bon ce mec ça va être une légende et... Euh, c'est à ce moment là que t'as compris que lui il <rire> risquait d'être très grand. Dit, je me ai dit vas-y c'est bon, toi t'es une légende donc euh, je vais full montrer l'écho de toi et... <rire> Et en espérant que j'aurai content les prochaines années, mais... Et il euh... donnait des donné des petits conseils Ouais, petit ouais, on, on parlait beaucoup, mais lui, en fait, le truc qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il avait, euh, avait une vision du jeu très différente des autres. Et lui, il était full mécanique, okay. et il pensait qu'au mécanique. Je lui disais, ouais, ça match-up, il se passe comment Il me dit, ouais, si tu dodges tout, bah tu gagnes. Et je lui dis de l'autre côté, il me dit, ouais, t'as juste à dodge tout, tu vois. Je me dis, ok, bah, parler avec toi, logiquement, ça sert à rien, tu <rire> vois. C'est génial, euh, non, vraiment. C'est génial, des... sais... que ouais. des services. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et. Euh... Et en vrai, ça m'a bien aidé, je pourrais regarder ses votes aussi et on parlait beaucoup du jeu, des champions à jouer, tout ça. Euh, mais euh, je pense pour moi, le truc le plus important chez FNAC Academy, c'était la cohésion d'équipe. Euh, c'était en mode le brotherhood, en mode tout le monde soutenait tout le monde, on avait, beaucoup de on avait, on avait Clyde, Mr. Raleigh et Kikis comme vétérans. Et pour moi, Kikis, en vrai, c'est un mec qui bon, il nous a tellement aidé niveau équipe. Niveau champion pool, niveau draft, tout ça. Compréhension, euh, compréhension de, du cas, jeu, pas. comment jouer le jeu. Et euh, c'est ce qui m'a poussé à... Enfin, c'est ce qu'on nous a poussé à gagner aussi, vers la fin. Et, euh, et ouais, voilà. Donc quand vous prenez derrière cette qualif, tu sais, mm -hmm. genre, vous, du coup, vous faites ce petit Spring Split 2017 de Challenger Series. Vous gagnez face à Giant pour vous qualifier en Europe, en mm -hmm. vrai LCS 2017, euh, Summer. Derrière, le spot est revendu à NIP. Ça s'est passé comment cette période-là où les structures, comme on a dit, elles avaient souvent des équipes académies pour revendre mmh. Toi, tu t'es dit, je vais rester, enfin, c'est OK pour les LCS pour moi. C'est Envy qui est venu au milieu qui t'a dit, tu veux venir. C'était comment un peu En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on avait un... Comment dire On avait une idée de tous rester ensemble. Bah, D'accord. En mode, d'abord, l'idée, c'est en mode on reste tous ensemble, on va aller le en LCS ensemble. Enfin, du coup, c'était IULCS à l'époque. Euh... Sauf que moi... Euh... <rire> Moi, j'avais vu un tweet de Envy euh, qui disait, ouais, on recherche un mid. Okay. Et à cette époque là, mon agent connaissait le CEO d'Envy. Astro. Ouais, Genre, ouais, il connaît Astro. C'était, c'était Yacine, j'étais chez Bang Bang. Ah, mais je je, je oh, connais Yacine, Yacine. Plus, je voilà, connais, lui, c'est Yacine. Ouais. Lui, et je lui dis, ouais, c'est lui qui m'envoie. Il me dit, ouais, Envy, il cherche un mid, tu vois, ça t'intéresse. Moi, je dis bien sûr, tu vois, moi, je me dis bon c'est un long shot tu vois euh... ah oui on reste ensemble ouais. il n'est pas resté ensemble ouais, ça, moi je me dis bon on reste ensemble ok et tout mais tu vois moi, moins euh, moi je savais que à cette époque-là déjà si tu peux c'est trop dur de percer ensemble ouais et si le spot était revendu c'était risqué que le ça. mec enfin l'équipe qui rachète se dise je garde les cinq c'est ça il y avait ça aussi et moi j'entendais des rumeurs comme quoi je resterais pas dans l'équipe et qu'ils prendrait quelqu'un d'autre tout ça du coup je me dis bon c'est bizarre euh, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai j'en sais rien mais bon moi je veux me trouver quelque chose de bien et du coup euh, Yassine, il envoie un message à, à Astro. À Astro. Astro il dit ouais tranquille tout ça il peut venir en Corée faire son test. J'arrive en Corée euh, je crois une semaine après un truc genre quatre jours après un truc du genre euh, je, je fais le test. Ils m'aiment tous tout le monde me dit genre je suis trop fort euh, je, je fais des trucs de fou Lira il m'aimait trop il trop. Ouais, je... Lira Seraph, Fakou Apollo. C'est ça ouais c'est ça et, euh, et moi je me dis mais vois, et pour moi, je jouais même pas bien, tu vois. Pour moi, je faisais des trucs basiques. Ok. C'est en mode, je faisais même pas des trucs de ouf, juste je jouais au jeu en mode normal. Et, euh, et après, je du dis, ouais, et du coup, vous pensez quoi Vous pensez, euh, j'ai ma chance et tout. et il me dit, t'inquiète 100%, toi es, tu restes. Euh, Let's go Let's go et Ils tout avaient tout. eu d'autres mecs, ils avaient ramené d'autres mecs en Corée Il y avait, en fait, il y en avait plusieurs qu'ils avaient test, euh, mais plusieurs qu'ils n'avaient pas vraiment aimé. Ouais. Et euh, il y avait à l'époque, je crois, c'était Pirean aussi. Oh, Pyrean, le mid laner. Ouais. Ouais. Et du coup lui, il était en second mid aussi. Et, euh, et ouais, du coup, moi, j'ai dit, let's go. Euh, en Europe, je n'avais pas forcément d'offres non plus. Enfin, euh, si j'aurais attendu, je pense que j'aurais peut-être eu des offres, mais c'était aussi en, en intersaison. Ouais, je vois. Et les équipes ne changent pas beaucoup souvent. Euh, donc, bah, entre euh, le spring et le summer, c'est un, un peu, peu de plus chaud à trouver ta place. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand tu es en Corée du Sud, OK mm -hmm. Donc, tu es à l'autre bout du monde, tu réussis à être qualifié. Vous, vous faisiez quoi Vous faisiez des scrims contre des équipes chinoises, euh, coréennes, des trucs comme ça Ouais, c'est ça. On faisait juste des scrims contre les équipes un peu amateurs, équipées, ouais, équipées, des trucs du genre. Ouais. Et donc, du coup, au moment où ça te dit Ok, monsieur, bienvenue chez Envy, euh, maintenant, et en plus à cette époque-là, c'était en 2017, donc là, tu as 23 ans. À l'époque, tu devais à peine avoir 18, 19. Ouais, c'est comment au moment où tu te dis Ok, donc euh, il y a 2-3 ans, ouais. je prends mon année sabbatique, là, je vais devoir aller à Los Angeles euh, En vrai, moi, j'étais OK avec ça. Okay. Et je sais pas, j'ai jamais eu la peur de, de changer de pays, changer de région, changer, aller nulle part tout seul. Pour moi, c'est en mode, c'est ce la vie un peu que j'ai décidé de mener. C'est en mode, c'est normal, tu vois. Euh, même si au début, je suis là en mode, euh, je parle au, au manager de Envy, je dis bon, tu vas me chercher de l'aéroport quand même. Parce que bon, LAX, euh, c'est ça, ouais, tu vois, moi c'est vite fait. Donc euh, à part ça, euh, après t'arrives, j'arrive enfin, en N.A., on est en gaming house et c'est tout. Hein. Je, je reste là toute la journée, je joue. Try hard, même si ça s'est pas forcément bien passé, on est, on est parti en playoff quand même et... Euh... là, ce que j'avais dit, on vous avez fait ouais, quand ouais. même une grosse saison, une hein. mmh. vie à l'époque il galérait, ouais, il galérait à faire plus 2017 mmh. Summer, c'était la grosse saison de l'ira là où il avait fait une saison limite un peu MVP mmh. jungler et tout c'était comment un peu genre le délire arrivé à LA et tout, pas trop dépaysé l'ambiance solo QNA c'était comment, la différence peut-être entre la LCS mmh. et la Challenger du coup est... comment est-ce que tu as vécu tout ça en vrai, à l'époque, j'étais pas... Je sais pas comment dire, attends... À l'époque, pour moi, la solo queue, c'était surtout un moyen pour m'amuser. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, les scrims, c'était là où je me donnais 100%. Et la solo queue, pour moi, c'était un peu pour m'amuser, essayer des pics, tout ça. Euh, qui est maintenant est différente. Mais à l'époque, c'était ça, ma vision. Et euh, je me rappelle, à l'époque, les joueurs jouaient pas autant. Donc, ok. En Aîné. C'était un mode, ils jouaient d'autres. Je... On entendait je... souvent ça, en ouais, plus, ça. à l'époque. Ouais, moi, j'étais aussi dans ce mood. En fait, parce que quand tu es dedans et que tu vois tes t'aimer, tu vois à d'autres jeux et tout, tu te dis, bon, si eux, ils jouent à d'autres jeux, pourquoi pas Pourquoi pas moi, tu vois Et à cette époque-là, je sais plus quel jeux on jouait. Je crois que c'était PUBG ou un truc du genre. On jouait des autres jeux, mais au moins, on jouait ensemble. C'était pas Coverwatch. Ouais, sais, ouais, ouais, tout, ouais, je crois, je crois que je Et du coup, on jouait ensemble. Du coup, ça nous a aidés en soi, tu vois Mais on jouait pas euh, Kalol. Ok. Et euh, même à l'époque, genre au niveau coaching staff et tout, c'était vraiment... Euh, Léger bon. C'était pas incroyable, quoi. Okay. et euh... Là, vous aviez quoi Vous aviez un coach, un analyste Ou juste un coach On avait techniquement un coach qui était pas forcément un coach. En okay. mode, il était là et il était là, quoi. Et, euh... et pour moi, voilà, c'était important de juste avoir une bonne équipe. Au moins, on s'entendait bien à cinq et on avait un bon manager. Et c'est marrant parce que du coup, euh, l'équipe, attends, c'était des Nord-Américains, des Coréens mm -hmm. et toi, le Belge, quoi, tu vois. Genre ouais, c était... C était... Je suis arrivé de nulle part. Euh... C'est ouf que vous ayez eu une bonne cohésion et tout. Enfin, je dis pas que c'est impossible, bien mm -hmm. sûr, mais c'était cool, tu vois. Non, en enfin, bon, c'était pas. Euh... Parfait, parfait, à 100%. Mais la plupart du temps, c'était bien. tu vois Et au moins, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de trucs bizarres. C'était pas mal. Et euh, on a fait les playoffs et Envy était content. et Après, par contre, ils ont perdu le spot. Mais <rire> ça, c'est une autre histoire. <rire> Pourquoi il s'était passé quoi déjà Il l'avait rendu Ou il s'était fait euh, okay. euh, down En soi... Je sais que vous aviez perdu 3-2 contre CLG en plus. Super ouais serré. Oh, Je me rappelle mon Cogmo, Game 5 aussi. Mais, euh, <rire> mais en gros, ce qui se passe, c'est que... La franchise arrive en NA et Envy, y sont, ils n'y sont pas. Ah, ils n'ont pas été sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés. Euh, du coup, moi, moi, je me dis, bon, ok, d'accord, j'ai joué en NA. Du coup, il se passe quoi maintenant tu vois? Euh, Puis je retourne en Europe, à la maison et tout. Et je crois que c'est à ce moment-là que je joins Splice. Oui, c'est ça. Ouais. Je joins Splice. Euh, et je, sais, je crois que c'était surtout grâce à Xerxé. Parce qu'en fait, Splice me disait, bon, ok, écoute, on va faire cette équipe-là. Pour moi, à l'époque, Kassin, Kobe et Odo Amelé, pour moi, c'était très bon joueur. Oui, pour moi, c'est important que je choisisse mon jungle et que je sache avec qui je joue et tout. Je me rappelle, c'était à Xerxé et on dit au Q, première game. On ne s'est jamais parlé avant. Et il me dit, Oh, j'ai envie de jouer Chogat. Non, il me dit, J'ai envie de jouer Tristan la jungle. Et moi, je lui dis, Mais comment ça mais... Et à ce moment-là, je voulais de l'élo, moi. Moi, c'était en mode, j'étais en full tryhard et tout. Je lui dis, Comment ça, tu vas jouer Tristan à jungle, tu vois euh, il me dit, t'inquiète, t'inquiète, fais-moi confiance, c'est trop fort. Et à l'époque, je crois que c'était que des Séjoigny, des lycines des trucs comme ça. Ouais, donc le gars complètement un rebours de ce qu'il se fait. Quoi. Ouais, et, et je lui dis, Mais comment ça dis? Ok, je lui dis, ok. Puis, il y a son pic je lui pique Tristana. Et puis, il y a, y a ce genre, il est là, last pick et c'est lui qui pique Et il me dit, pick Chogat, c'est OP ici. Et je lui dis, j'ai jamais joué Chogat de ma vie. Il me dit, t'inquiète, fais-moi confiance. Il me dit, c'est broken. Je lui dis, ok, je pique Chogat, je suis un Chogat mid First time en légende. Il joue la Jungle, je sais pas ce qui se passe. Niveau 2, il le mid. Il me dit euh, comment Z et Flash Z ou un truc du genre. Je lui dis, ok, t'inquiète, je te fais confiance. Niveau 2, il vient. Zed, il Z avec Tristan il met une bombe, il, il one-shot le mec. Et moi, je Z Flash ou un truc du genre, je Flash Z. Ouais. Et il meurt. Et après, je crois, on smurf la game. <rire> et là, je lui dis, ok, toi, t'es une légende. T'inquiète, on toujours ensemble. C'est marrant de temps en temps de tenter <rire> le truc ouais. un peu coquille, mais du coup, tu sais, si ça passe. Ça augmente ton image, un truc de baiser. Tu sais, entre le moment où il te dit Tristan Adjago, tu te dis, oh. mais c'est un ouf, lui. Ouais, ouais, ouais. Et derrière, tu te dis, mais, mais c est, c est trop fort. Ça. En plus, il était connu pour jouer des trucs bizarres, genre Rengar, Hiverne, je sais pas, que des... Ouais, Tout des petits... off-métapis, ouais, des trucs chelous. Ouais. Des Udir des trucs bizarres. Et je me suis dit, bon, j'aime bien jouer avec un mec comme ça, et, et du coup, c'est comme ça que j'ai joint Splice. Quoi. Incroyable, ça fait super plaisir. Et t'étais content, du coup, de pouvoir retourner un petit peu en Europe après les quelques mois, les 4-5 mois en NA euh, en vrai je... pas spécialement tu t en, pas... Les couilles en vrai je m'en foutais un peu pour moi euh, pour moi le plus important c'est juste que je joue à LOL dans une bonne équipe euh, que je voulais j'ai joué euh, dedans pour moi si c'était NA ou Europe je m'en foutais vraiment euh... et euh, je crois à l'époque aussi j'avais quelques trucs en NA mais je crois que l'Europe c'était juste plus intéressant d'accord euh... et euh, ouais, quand je suis revenu c'était ok au début je... au début j'étais pas ouf ouf chez Splice Niveau Spring Split, j'étais pas ouf. Mais niveau Summer, j'ai spring j'ai Spike. J'ai bien joué. Je crois qu'on a terminé même. Troisième au Summer. Alors, moi, j'avais checké. Genre au Spring, vous faites troisième. Donc, je crois que c'est même en troisième face à Vitality. Ouais. Tu vois où on te voit avec ta cassure. Oh, je vois. Il là ou pas Oh, je me rappelle. je me rappelle. C'était comment un peu ce split de légende. Il y avait tellement de mimes. Parce que, en fait, je coach contre Jizuke. Et c'était la première fois... Où ils mettaient le truc genre ils streamaient la POV, la POV perso. Du, du perso du mec et à ce moment-là ils avaient choisi Jisuke okay. et je me rappelle le mec il était genre il avait tellement stressé ou je sais pas quoi et apparemment il lui avait, ils lui ont dit ça genre juste avant qu'il joue et apparemment lui il a pas, il a pas pris il a pas pris ça bien et euh, full stress et touche des solos qu'il je sais pas combien de fois cette série euh, il faisait int et puis je me rappelle il y avait des trucs sur Twitter en mode why is stream bugged it's always black des trucs comme ça et tout et euh, et moi j'ai tu vois je sais pas à ce moment-là je me rappelle dans la série je voulais pas jouer Cassio ouais. forcément ouais. mais je me rappelle il l'avait ban. Moi je me dis mais comment ça il ban Cassio en mode tu vois je veux même pas jouer le champion et il le ban. Je me dis bon les gars ils ont peur de Cassio go la pique tu vois et je la pique je gagne et après je la repique je regagne je crois et après game 5 je crois il la relaisse et je regagne et euh, et c'était incroyable, sur scène, avec full public, même si c'était si que la troisième place. Pour moi, c'était quand même important de battre Vitality à cette époque-là. Euh, surtout qu'on avait fait tout le déplacement pour aller à Copenhagen, tout ça. Pour moi, je voulais pas perdre et on a gagné, et c'était cool. C'était bien du coup, euh, bah, alors, euh, ah oui, je Ashtagnes, je sais que ce split était bien, mais là, pour le coup, après euh, tes débuts en NA où vous avez quand même fait play-off, là, tu retournes en EU, là où le niveau était, mm -hmm. en tout cas, supposé plus élevé et tout, vous faites troisième. Mm -hmm à ce moment-là où ton nom commence à être vraiment bien reconnu en Europe et tout, stylé non un petit ça peu va, un petit ça peu va, bleu. ouais ça va. En vrai je reviens. C'était vraiment bien cette équipe de Rouler quand tu. Ouais en vrai j'aimais bien parce qu'en fait j'ai l'impression quand tu reviens en Europe et que en fait même si tu si tu termines troisième t'es le troisième meilleur en en Europe termine quatrième t'es le quatrième, Termine deuxième t'es le deuxième. Ah, c'est juste c'est juste la logique. Du coup pour moi c'était vraiment important de le battre parce qu'en fait je savais que j'étais meilleur que lui mais je... tu peux pas juste le dire tu dois le prouver tu vois. Et quand je débatis, je me suis dit, bon, je suis le troisième meilleur mythe, mythe d'Europe, ça va. Devant moi, je crois qu'il y avait Caps et Perks, je crois. Je suis sûr que je, je crois que c'est eux. Ils avaient même joué la finale G2 Fnatic. Euh, et pour moi, j'étais en mode tranquille. Euh... C'était l'époque où Fnatic avait gagné, euh, gagné euh, avait repris du coup, le mm -hmm. titre des LCS en 2018. Pour moi, c'était en mode ok, tranquille. Moi, ça va, tu vois. T'es Caps et Perks à cette époque-là, c'était ok. C'était et... cool. Pourtant, cette équipe, elle se finira un peu moins bien parce que du coup, j'ai vu au Summer, le résultat, ils étaient moins mm -hmm. bons. Vous ratez en plus les Worlds. En perdant EU Régional 3-2 contre G2. Ah oh ouais. Et en plus, cette saison-là, derrière, euh, bas, euh, RNG, mmh. Worlds et tout, avec Yarnan et compagnie et tout, c'était comment un petit peu, du coup... Pourquoi est-ce que ça a mal fini, Splice Qu'est-ce qui a fait que premier split, euh, que c'est trop bien, qu'Omé, mmh. au Odo amené, puis deuxième split, déjà un peu moins bien, et bam, ça va jusqu'à rater les Worlds, c'était comment un petit peu Vous euh, entendez peut-être moins bien ouais, ouais, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes euh, dans l'équipe. Euh, on avait un coaching staff de trois personnes, c'était Duke, Peter et Mac à l'époque. Euh, et gérer l'équipe, c'était un enfer. Euh, même review, les, les, les games, c'était pas simple. Euh, les, les joueurs voulaient pas forcément jouer les mêmes pics. D'accord. Ils voyaient le jeu d'une autre manière. Et je me rappelle à cette époque-là, on avait joué juste full scaling, je crois, en summer, parce qu'en fait, on savait pas comment jouer. Euh, et il euh, y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe et tout du coup c'était un peu moins, fi c était, c était moins bien fini et, euh, et juste après à la fin de, de cette année c'est là où l'Europe se franchise et du coup moi un an avant je suis chez, je suis chez Envy Envy, le, Envy ils ne se font pas sélectionner pour, pour être dans, dans la franchise et après il y a Splice et vers la fin de, du, dossier, du dossier de Riot ils disent ok euh, bon Splice voilà vous n'avez pas votre, votre spot et du coup moi ils me disent bon vas-y tu vas tu exploser, explorer tes offres, moi je me dis ok c'est cool et tout, je parle à beaucoup d'équipes et tout, je m'entends, je crois on a même parlé genre contractuellement, combien je prends tout ça tout ça, et hop la surprise, Splice est dans le, dans le spot parce qu'il y a une équipe qui a pas, euh, je sais pas, il y a une équipe qui s'est fait éjecter, Ok. Et du coup, ils ont repris Splice. Ça a laissé une place alors qu'ils ne devaient pas y être ça. à la base. Okay. Alors que toi, tu avais déjà commencé à observer ouais, c'est ça. Moi, je me dis, je suis out. Euh, bonne chance. Je vais, je vais quelque part d'autre. Il n'y a plus de Splice. Ça n'existe pas. Euh, et c'est à ce moment-là moment que je joue une C9. Et pour moi, C9, c'était en mode... L'orga, où tu veux être en NA, c'était C9, TSM. Et je, je crois qu'il y avait déjà Team Liquid à l'école. Oui, oui, oui, il y a déjà Team bien sûr. Et je me dis... Et mec, si je joins C9, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Euh, en plus, je reviens en ornée, mais dans une top équipe cette fois-ci. Et en soi, c'était la première top équipe que je join, tu vois. Ouais. Parce que ouais, Splice, ouais. bon, c'était fort, mais ce n'est pas une top équipe mmh. qui veut gagner. Envy, ce n'était pas forcément une équipe qui veut gagner. Alors Lo9 c'est pour gagner. À mais C9, c'est pour gagner, tu vois. Et moi, je me rappelle, c'était avec Jack, euh, où j'ai le premier call. Et il me dit, écoute, mec, tain, ça fait plusieurs années qu'on ne gagne pas et tout, là. Moi, je lui dis, écoute, Jack, tu me prends dans les deux prochaines années, je lui dis, je te promets que je te fais gagner un split. Oh le flex Et, <rire> et, ouais, ouais. et, il, me dit, et il me dit, putain, j'aime bien cette attitude et tout. Et du coup, il me signe. Première année, bon, on gagne pas, ça c'est pas grave. Mais au moins, tu vois, on, je crois, je crois, on a été au board cette année-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, cette année-là, ouais, ouais. on va au board. Du coup, ça va. Je gagne pas de split, mais on va au board. Après, on gagne le spring split. Du coup, en 2020, 17-1 euh, pendant la. Ouais, euh, genre, on se fait tout. On a échangé de roster, tout ça. Et euh, je lui ai dit, est vrai, je t'ai dit, dit que, que j'allais te faire gagner un split et tout. Et en vrai, pour moi, c'était trop important de lui donner ça parce que tu vois c'est ce que je lui ai promis. Et moi, je n'aime pas donner des paroles en l'air juste de dire ça pour dire, tu vois. Et on a gagné. Euh, malheureusement, on n'a pas fait le World's au, au summer. Il n'y avait pas d'MSI aussi avec le Covid, tout ça. Euh, et... Euh et voilà, c'était l'époque c 9 je, je me permets de faire un peu le curieux, si tu peux, mm -hmm. te permettre de t'en parler, parce que ça fait quelques années. Mais à ce moment-là, où tu sors de Splice et où Cloud9 vient faire toc-toc, tu dis que tu avais parlé à d'autres équipes. Il y avait qui d'autres équipes qui étaient peut-être venues, si tu t'en rappelles Je me rappelle même... Oh, je... il y avait... oh, il y avait l'histoire le... Fnatic aussi à l'époque. Oh Ok, en soi, j'étais force... j'étais. Je crois que je devais join Fnatic. Ok. Mais je crois que Splice, à l'époque, enfin, peut... souvent, une équipe, quand tu es un bon joueur, il préfère te vendre dans une autre région comme ça, ils jouent pas contre toi, ouais. ce qui est logique. Classique. Euh, et je crois à cette époque-là, je voulais join Fnatic, Enfin, j'avais c et Fnatic du coup, euh, mais à un moment j'ai dit bon, vas-y c'est bon, je vais pas me casser la tête juste pour moi C9 ça me va, tu vois. Trop stylé, ça, et... le, le, le Fnatic pour l'après la, Caps en plus, il mm -hmm. me semble qu'à ce Ouais, c'est ouais, ça, c'était quand Caps est parti GG, GG, G2, G2 ouais. et du coup j'allais jouer, c'était le roster avec Reckless, Hillisong. Ouais. Brock... Non, c'était pas Brock, ça... Ils ont pris Nemesis, euh, du coup. Ah ouais, voilà. C'était à l'époque où Nemesis y était. Ben, non, ça aurait pu être moi, dans un autre monde. Euh, mais du coup, je parti chez Sinai. Et, et, et quand Sinai ne vient et que tu retournes au NA et tout ça, machin... Genre, là-bas, après avoir rejoint cette top équipe, même si vous ne gagnez pas la première année, mm -hmm. est-ce que, entre les équipes que tu as jouées, donc du coup, tu as joué Envy, qui était un peu... bof moyenne, on va dire, Splice, déjà un petit peu mieux, vous faites mm -hmm. troisième, mais voilà... Et la Cloud9, plus grosse, enfin une des plus grosses structures NA, euh, beaucoup de moyens. Par exemple, tu parlais avant du coaching staff, vous essayez que deux trois là, t'as rejoint le bon, Powerhouse. C'est quoi, c'est quoi la différence Vas-y, entre le joueur rejoint une grosse structure, une top équipe, et une autre équipe peut-être d'un tiers en dessous. En vrai, il y a beaucoup de différences. Euh, déjà, j'ai l'impression quand tu joues une, une top équipe, ils mettent beaucoup plus de ressources. Euh, je me rappelle, on avait, euh, tu, tu c'était peut-être des trucs basiques, comme genre on a une femme de ménage tous les jours. J'avais besoin de quelque chose, c'était en mode, il me le commande direct, euh, tu vois, il se casse pas la tête, il dit pas, oh non, euh, pas de budget, pas. Il, il, il me donne tout direct, tu lui dis, ouais, la lumière dans ma chambre est pas bien, il me dit, ok, on la remplace, dit, le prochain jour c'est remplacé, euh, beaucoup de trucs comme ça, en, en mode, fait, on... tu prenais soin de vous, c'est ça, ouf, ouais. et en mode, j'arrive, il me guide, tu vois, il me dit, vas-y, fais ça, fais ça, il me dit, si as besoin d'un mec qui vient, je sais pas comment, euh, piti, mais je sais pas comment t'appelles ça, en mode, euh, un thérapeute. Non, pas un, un thérapeute. Un thérapeute. Voilà. En mode, si t'as des problèmes dans ton bras et ouais. tout, on a un mec qui travaille avec nous. Ouais, ouais. Genre, tous les petits détails comme ça. Un thérapeute, un mec euh, physiquement, il peut venir euh, se passer, des trucs comme ça, -hmm. ça, machin. Et tous les trucs comme ça, en fait, ça te permet, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de juste jouer à LOL. Ok. Je jouais à LOL, il y avait la bouffe qui venait chaque jour, même heure. Euh, on était obligé de faire du sport le matin, ce qui était bien. Ah, il vous obligeait, il ouais, y avait ouais. une séance de sport qui était... à faire du sport le matin. Euh, ce que je détestais. Mais après, <rire> après quelques mois, je me dis, mais en fait c'est trop bien, tu vois, je me sens trop bien et tout. Euh, même, je me rappelle à l'époque, je crois c'est Jack qui me disait, vas-y, arrête le sucre et tout, c'est pas bien pour toi. Je crois que je, boy, je, je buvais que des de l'eau pétillante avec un goût euh, norme. Enfin, je sais pas. C'est le roi de Jack en, là, en fait. Ouais, c'est une légende. Et euh, et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que je me transforme un peu. Tu vois, je suis en mode, je me, je me découvre moi-même, tu vois. Euh, et aussi à cette époque-là, c'était en mode il <rire> y avait full fun. C'était à l'époque où je remplaçais Jensen. Et, euh, et j'ai l'impression que c ma force m'a vraiment aidé à m'intégrer, tu vois. Et à step up. Et à step up, et à me dire, OK, bon, tu vois, là, en mode, même si j'ai beaucoup de pression et tout, il m'a quand même aidé à un peu gérer la pression. Okay. Ce qui m'a vraiment aidé pour performer aussi. Et, euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est une des meilleures orgas, et de toute façon, je, tout le monde le sait. Enfin, Trop stylé. Les ça, gens mais... le savent, quoi. C'est plus d'entendre ce témoignage sur Sina tu vois. Et même moi, vu que t'es genre pas le premier joueur pro qui vient, et mmh. quand il y a Zaiwoo que j'ai eu sur CSGO, je lui ai posé la question, en fait c'est drôle de voir les différences, toi tu nous dis que du coup tout l'environnement ça t'a bien aidé, tout ce qui est logique, lui Zaiwoo quand je l'ai eu et je lui ai dit mais quand t'es entre AAA où t'étais dans ta chambre et tout, et en vita où t'as eu mmh. locaux, euh, thérapeutes, staff machin, et il m'a dit je me dis, non pas du tout. <rire> <rire> s'en battaient les couilles. Alors que moi, je pensais qu'il allait me donner la même réponse que toi, tu viens de me donner, tu vois. <rire> Ça me fume, vraiment. Ça je, me pense, fume. je pense des les joueurs CSGO, ils sont, ils sont, ils sont faits différemment. Ouais, ils sont <rire> totalement faits différemment. Je pense aussi. Cette saison-là, quand tu te qualifies au Worlds, la pression un petit peu, Ouais, ouais, ouais. Euh, mes premiers Worlds, j'arrive. Euh, J'étais trop gros fan de Do J'étais un grand fan de Faker, genre. Je... je crois, il y avait un. Je crois que Faker, il n'était pas là. En plus, ça, c'est World. 2019 Ouais. Il y a moyen qu'il y ait. 2019, si, si. Il me semble qu'ils y étaient. De... De... 2018, c'est IG. 2019, c'est FPX. Et FPX, c'est pas G2 qui sort, euh... sort rescaté Ouais. C'est l'année où crois. G2 sort SKT, je crois. Et en plus, je crois que t'es dans la poule de G2 et Griffin. Ouais. Et donc, t'es face à Chovy. Ouais. Ok, ok. Déjà, on est sur le canapé, tu vois. Ok, déjà, on arrive. On scrim une équipe, je sais plus qui. On a scrim FPX, je crois. Ouais. Mec d'ONB. Genre, moi, j'arrive... mal je... à la tête. Ah, ah, je... oh, attends, attends je... En NA, c'était à l'époque où on jouait que Irelia Sejoani. D'accord. C'est le truc, je pique, on gagne. Genre, on banne le blanc, pique Irelia Sejoani, c'est win. C'était le duo mid-jungle. Genre, c'était le duo mid-jungle. Il y avait genre Kiana, il y avait d'autres trucs aussi, mais en mode... Sejoani, Irelia, c'est le truc, on gagne, on ne peut pas perdre. J'arrive, côté FPX, on est blue side, je first pique Irelia et pique Renekton. Et moi, je me dis, OK, ça devrait le faire. Bah, tu vois. es peut-être un peu relou. Ouais, mais... ça. Il nous invade niveau 1. Mon jungle, il ne peut plus jouer. Il n'a plus de flash. Je me fais gank niveau 1 par le support. Do trade flash. Puis je me fais gank juste après. Je dis, OK, ce n'est pas grave, les gars. C'est qu'une game. Game 2, je repique. Et du coup, je bannerai Renekton. <rire> mais je repique Irelia. Il pique Jax. Mais je me dis, mais, mais il a combien de piques Et le truc, c'est qu'en plus, le problème de ça, c'est que je pas joué contre ça en NA, tu vois. Et quand tu ne pas contre des champions, tu ne sais pas forcément comment jouer contre. Ouais, le match-up ou ça. ça, même si tu connais le champion et ses sorts, appréhender mmh. à très haut niveau le truc, ça doit être un petit peu chaud, ça. tu vois. Et aussi à cette époque-là, FPX, ils étaient trop forts. Du coup, première journée, j'arrive, on joue contre FPX et je me fais déchirer. On ne sait pas jouer. On... Toutes les games ouais. ont fait en genre 6-7 minutes. Mec, mon, ma confiance, <rire> je, reviens d... ouais, je reviens DNA en faisant deuxième contre Jensen en finale. Je vais au Worlds première journée, j'ai l'impression que je suis le pire joueur de la planète. <rire> <rire> et je me dis, je me dis mais wesh, moi aussi j'ai envie de jouer des Jarks, des Renekton. Tu vois. Mais, mais du coup, ouais, c'était compliqué. Ils nous ont un peu rappris le jeu. Ouais, ouais, et, et ils nous ont tellement déchirés qu'après la troisième, ils ont dit désolé les gars, on, oh, peut... on perd du temps. Ouais, on doit cancel. Oh là je suis là là en mode. Okay. Après moi, ils ont gagné, je crois. Ouais, ils ont gagné. À, attends, à ce moment-là, parce que franchement, sans mentir, à, avant les pré-Worlds 2019, c'était pas non plus les favoris numéro un. Non, ouais. non, non. Je ne dis pas qu'ils étaient. et euh, qu'ils peuvent être achetés. Hein. Je ne dis pas que des gens ne les voyaient mm -hmm. pas gagner. Mais ce pas ceux qui revenaient le plus ouais. fort. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu t'es dit oula Moi, je me suis dit bon, il y a deux trucs. Soit ils sont trop forts, ou soit on est juste trop, trop nuls. Nul. Ouais, ok. <rire> moi, je, je penchais je pensais, je pensais plus vers la deuxième option. Euh, mais après, quand j'écoutais et je savais qu'ils déchiraient tout le monde ce scrim, je me disais. Ok, je pense ouais, que. t'as commencé à entendre à droite ouais. à gauche aussi. Et, ça, et je me dis, ok, ça va alors, tu vois. Parce que je jouais contre les autres mythes et ça allait, tu vois. C'était en mode, c'était ok. Genre, je, me, je, me, je gérais tu bien. On sortait, ouais. Ouais, on jouait des games au moins 25 minutes, tu vois. Ok. Mais contre eux, c'était genre à 10 minutes, la game est finie. Très bien. Et euh, du coup, ouais, c'est ça, la confiance, tout ça. Euh... Au moment où arrivent les stage games, justement, oh. face, à, face à Caps à l'époque, oui, oh, c'était Caps, Caps en face plus. À Caps, mais... Face à Caps, euh, face à Chauvi et tout. Ouais mais à chaque fois que je vais au World, je me tape Chovie ce mec il est tout le temps là genre je sais pas pourquoi et à cette époque la Caps c'était je, je, je crois il était chez ouais, il était, ch... ouais, il était, était chez G2, ouais. en plus c'est l'année où ils gagnent gagne, il gagne gagne le, le MSI donc ils arrivent en champion du MSI ouais c'est ça et c'est l'année où ils font la finale contre ouais, euh, ils, ils vont en okay. finale contre du Thaï, coup justement. et du coup moi je compte G2 on se fait déchirer on stage on se fait déchirer par Griffin genre on sait pas comment gagner euh, l'ambiance elle, elle est moyenne ouais. tu te fais déchirer par tout le monde c'est pas quoi faire euh, je ressors des Worlds, on, je crois qu'on a fait 2-4, oui. un truc du genre, ouais, ça, ouais. et euh, je me dis putain, j'ai suis... été naze, tu vois. Et, euh, et après j'ai appris, et après l'année, euh, enfin, on a gagné Spring Direct. Mais c'est bien, parce que du coup, en plus, si je, si je dis pas le contraire, ça, bah oui, ça a été la première année... En LCS pour toi pro, où tu as pu garder la même équipe qui ouais. la même structure ouais. deux années d'affilée. C'est ça. Ça t'a fait du bien un peu qu'ils te redonne la confiance malgré des worlds mauvais. Parce que tu vois, il y a plein d'équipes mm -hmm. qui vont se dire Ok, lui, pas super worlds, exposé au mm -hmm. haut niveau, euh, on va le changer. Ça a été cool qu'ils te gardent la confiance. Ouais, mais en fait, parce que moi, je m'en rappelle à l'époque, euh, genre l'ambiance, de comment je tryhard, tout ça. Mais en fait, les orgas, ils aiment bien te voir tryhard. Euh, donner le meilleur de toi ouais. c'est ça tu donnes le meilleur de toi t'as une bonne image tu t'entends avec tout le monde c'est en mode euh, ok même si t'es pas le meilleur des meilleurs genre j'étais le deuxième tu vois donc, euh, et surtout t'essayes de faire en sorte d'y arriver ça et genre c'est pas facile d'être juste deuxième en année tu vois et j'étais assez jeune tu vois je crois j'avais 19 ans un truc comme ça 20, 20 ans je crois un truc du genre. ouais t'avais la vingtaine ouais c'est ça 21. Et, et du coup je me dis bon enfin pour moi, en tout cas c'est en mode vas-y on te donne une deuxième chance tu vois euh, c'est ta première année en année aussi dans une grande équipe et en vrai la pression ça va, à part les Worlds, j'ai l'impression que j'ai fait une finale, euh, tout ça, donc euh, ils étaient ok, ils m'ont gardé et c'est vrai que normalement dans, dans les grandes équipes, si tu performes pas bien, là, souvent c'est t'éjectent direct, ce qui est logique, mm -hmm. euh, mais euh, ils m'ont fait confiance et ils ont gagné un split après. Donc. Bon après attends, toi ils t'ont pas taille, je me dis a d'autres qui ont bougé, ouais. <rire> non qu'on se le dise parce que t'as que... joué avec Svenskeren <rire> l'année d'après c'est avec Blaber. Ah ouais, ça. Vous êtes allé au Worlds avec Sneaky et mmh, L'année oh, d'après, c'est Vulcan et Sven. Vas-y, ça s'est passé comment un peu ces changements de roster Est-ce que tu as eu ta parole Ils t'ont demandé ton avis Ou alors ça s'est fait et as, tu t'es tué Et du coup, mmh. ça a été quoi pour toi la différence fondamentale entre ces deux versions de c dans lesquelles tu as été ben En fait, après. Souvent, après une Quand tu perds ou genre après à la fin de l'année, souvent, euh, tout le monde donne son avis. Ok. Et souvent, s'il y en a qui ont le même avis. Ben, c'est ce ce Ça va faut, dans quoi. ce sens. Ouais. Sauf si le, le mec qui gère tout ça, ben, il, il pense que c'est juste du bullshit. Mais souvent, c'est vrai. Si tu as trois personnes qui disent quelque chose, ou même quatre, ou deux, ou un truc genre, ou même le coaching staff, tu as, as aussi leur avis. Et, euh, et du coup, on devait faire des changements. Pour, mon, euh, pour moi, c'était des changements à faire, tu vois. Euh, et euh, et c'est là qu'on avait pris Sven et Vulcan, quoi. Et Blabber aussi, c'était pour moi, je. Je m'en foutais un peu d'avoir soit de Vanskiron soit de Blabber, pour moi les deux étaient forts. Euh, mais Blabber c'était un rookie, il était en mode, il était chez Senn depuis quelques années je crois déjà à ouais. l'époque. Euh, il apprenait beaucoup de Vanskiron et pour moi j'avais l'impression que je pouvais lui apprendre même si j'étais techniquement jeune. Ça faisait déjà 2 3 ans ça. C'est ça, ça fait déjà plus ou moins 2 ans tu vois que je jouais au niveau, ah, niveau ouais. C'est ça. Et je me dis bon, tu vois je peux lui apprendre le jeu, je peux je pense on peut bien jouer ensemble et, et voilà. Et c'est quoi et ça a été quoi la diff fondamentale à ton avis entre ces deux euh, version de c Pourquoi vous êtes passé d'un c qui, euh, du coup, euh, fait deuxième, va aux Worlds, mais gagne pas, mm -hmm. à un c qui pose 17-1 et qui remporte, du coup, bah, ton, ton mm -hmm. premier titre Je pense que c'est juste la fin des joueurs. Euh, c'est le, le truc que je voulais vraiment qu'on fasse à l'époque parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez... Enfin, ça ne assez pas assez. Okay. C'était pas on veut gagner, on veut être les meilleurs, on veut gagner les MSI, on veut gagner les Worlds. Et pour moi, quand, ramené, enfin, quand on a ramené Sven et Vulcan à l'époque, eux, eux deux, ils voulaient gagner. Tu vois, on a bout camp en Corée pendant un mois et demi. Et ils ont full du OQ ensemble. C'était en mode, c'était une différente dynamique, tu le sens directement. Et, euh, et pour moi, ça, c'est très important dans une équipe, dans une top équipe surtout. As pas, tu peux pas avoir des joueurs qui donnent pas genre 4 milliards pour cent de okay. d'eux-mêmes, tu vois, et qui essayent... Euh, d'aider les autres, parce que pour moi, Sven, à l'époque, c'était un très bon joueur, tu vois. Je crois qu'il qu était chez TSM. ouais il avait euh, été chez TSM, ouais, il ça. avait tout gagné. Oui, ah, il était chez G2 avant, tout ça. Donc pour moi, le mec, il était trop fort. Je crois qu'il avait quelques problèmes chez TSM à l'époque, du coup, il, il avait TEJ. Ah oui, non, alors moi, il crois que je vais dire Sven, Square Le Dance. Non, Sven. Sven chez TSM, je crois que ça n'avait pas trop bien marché. Ouais, ça n'avait mais... pas très bien marché, mais pour moi, tu vois, c'était un bon joueur. Oui, oui, quand bien on, sûr, ça un quand on jouait bon contre, fait. je me dis, bon, le mec est bon, même si TSM n'avait pas fait des, des perfs énormes, je crois, à l'époque, pour moi, il était très fort. Et euh, je me suis dit, bon, ZEN et vulcan euh, pourquoi pas Et euh, genre, donc du coup, la, la grosse différence entre C9 2019 et C9 2020, ça a été le fait que vous étiez tous sur la même page, tous la même envie, ces gros bouts de camp en Corée, mm -hmm. ces duos. C'est ça qui a fait toute la diff. Ouais, et surtout, que je pense, en vrai, la synergie que moi et Blabber on avait et la synergie que ma botlane avait je pense, les deux combinés, c'était un truc de ouf, tu vois ouais. genre, genre, Personne ne pouvait nous watch, tu vois? on pouvait jouer ce qu'on voulait. On, on s'en sortait dans tous les cas, on avait, on avait tous un champion pool de ouf. Euh, on jouait 10 à 15 loups par jour, genre tout mon des tout fou. Et, euh, et ça a marché. Ça quoi. fait plaisir. Et dans quelle mesure tu penses, parce que c'est à ce moment-là, et on est obligé quand même d'en parler, mm -hmm. dans quelle mesure tu penses que le Covid ça a impacté ça Parce qu'à ce moment-là, toi, t'es début 2020 à Los mm -hmm. Angeles, arrive pandémie mondiale, machin bref, je, on ne vous refais pas un dessin. Le split passe en online, les playoffs en online. Mm -hmm. À quel point ça vous a impacté Ça a été quoi, genre que ce soit en tant que joueur, compétiteur, équipe, c'est mmh. qu'est-ce que ça a fait En fait, notre but déjà de nous euh, en tant qu'équipe, c'était d'aller au MSI parce qu'on pensait qu'en h on n'apprenait pas assez des, jeux, des, des équipes tu vois, au Spring. Euh, en fait, on jouait des, même si on avait des mauvais matchs, on les gagnait. Euh, on, jouait, on était derrière 10, 10 000 gold, on gagnait quand même les games genre, des trucs comme ça tu vois, du coup on se disait bon on doit aller au MSI vous, avez, vous aviez atteint un plafond de verre et on, on allait se dire bon on va au MSI et on va vraiment voir si on est vraiment si fort que ça ou si les équipes on joue sont vraiment nulles okay. euh, pour moi je pense, je pense c'est un peu un mix des deux mais du coup après quand il y a eu le covid et qu'ils ont annulé le MSI, l'équipe c'est en mode bon tu vois. et le truc c'est que le spring split ne servait à rien ouais du coup parce que ça te donne pas sur de points les wars, ouais. ça servait techniquement à rien t'as juste gagné un split ce qui est déjà bien ce mais... qui est pas mal mais pour le graal des wars c'est ça et du coup nous on était dégoûtés il euh, y en a beaucoup qui ont parlé de beaucoup de motivation euh, mais après on revient au summer on gagne quand même on, je crois, on commence à 12-0 un truc du genre et après ça commence à mal aller et je crois c'était un mix des deux puis il y en a quelques-uns je crois on avait le covid et genre c'était... Je sais pas, c'était une époque assez bizarre. Ça s'est détérioré vraiment euh, ouais. Que ce soit entre vous, ou alors dans l'équipe, dans les perfs euh. Je pense En fait, par exemple, on allait manger dehors beaucoup de fois. Tu vois, on sortait beaucoup. Moi, j'avais l'habitude de voir tout, beaucoup de potes et tout. Avec le Covid, je pouvais pas. Il y en a qui, qui sortaient voir beaucoup de personnes aussi. Ils pouvaient pas. Euh, on prenait des précautions. Euh, on avait une petite bulle. Et du coup, genre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On jouait online. Il n'y avait pas de stage. Il n'y avait pas de fan. Je sais pas, pour moi, c'était. Euh, un peu... De la merde. Ouais. Pour moi, c'était pas ouf, tu vois. Et... Et, et ça te donne pas de la motivation, tu vois. Je sais pas, jouer, jouer à la maison, comparé à quand tu joues sur scène. Euh, surtout que tu reviens d'un split où t'éclates tout le monde, mais tu vas pas aimer ça. Euh, donc, je sais pas. Ah, mais ça fait mal au cœur, en plus, euh, parce qu'il y a quand même un bail où genre euh, t'étais quand même dans une structure que t'aimais beaucoup, mm -hmm. qui avait donné beaucoup pour toi. Tu leur avais donné, vous aviez gagné euh, un split, tu l'avais ramené, euh, le flex à Jack, t'inquiète. Ah, je je l'avais dit, en plus. Ah, tu l'avais ramené. <rire> Vous gagnez le Spring, vous commencez bien le Summer, vous n'avez pas au Worlds, quoi. Ah, ça, c'était... C'était la cata. C'était vraiment la fin en eau de boudin, quoi, tu ah, vois quand... quoi. Moi, je le sentais qu'on on devenait de pire en pire. OK. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça travaillait de moins en moins. Euh, j'ai l'impression que les autres équipes travaillaient plus. Parce qu'en fait, quand tu es au top, c'est plus simple de rattraper le mec qui est au top que de rester au top. OK. Parce que tout le monde te copie, tout le monde sait ce que tu joues, tout le monde te target, tout le monde... Euh, je crois à l'époque aussi. Ah, tout le monde t'étudie, et, ouais. et à l'époque aussi, il y avait des équipes qui ne scrimaient pas parce qu'ils se faisaient déchirer direct. Ok. Genre, on les 10 minutes, on les 15 minutes et du coup, ils ne voulaient pas nous scrimer. Du coup, je me rappelle, on, on devait scrimer notre académie, des trucs du genre. Du coup, c'était un peu plus compliqué à devenir meilleur. Et euh, après, on est dans notre bulle et on a des champions qu'on pense qu'ils sont bien, mais ils n'étaient ils pas forcément bien. Ok. On ne se fait pas challenge. Et du coup, c'est là où, malheureusement. Euh, on stage, c'était pas la même chose. Quoi. Dédicace à Treton qui viendrait de la chaîne, ça fait plaisir. <rire> Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous arrivez... Euh, ça fait déjà une heure d'émission. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, la Rediff, elle sera disponible sur mon YouTube dès ce soir ou alors tout à l'heure sur Twitch, mais Rediff, elles sont gratuites. Mais on va continuer l'émission parce qu'on est vraiment sur une période super intéressante. Donc vous arrivez à un bon moment, c'est grave cool. Mais euh, c'est quand même un petit peu ouf. Donc du coup, ce, ce petit passage qui vous fait passer du Spring à tout va bien à perte de motive, game online, modification totale de votre environnement. Euh, du coup, des entraînements qui euh, se passent moins bien dans la mesure où certaines équipes refusent de vous scrim. Vous galérez un petit peu à trouver tout ça. Vos perfs qui descendent. Ah, c'était une époque bizarre. Hein. Eh, je vais pas te cacher. Euh, ça fait mal au cœur à vous un peu d'en parler. <rire> eh, moi, j'étais là-bas, j'étais dégoûté de la vie. <rire> je me disais, mais ouais, comment ça euh, Comment ça, ça se passe comme ça en plus C'était à l'époque, je crois, où le Covid, c'était un peu nouveau. Et c'était en mode des gens qui, qui ont le Covid et tout. C'était en mode... c'était des... Apparemment, à l'époque, c'était en mode, c'était très dangereux ouais, pour est eux. est-ce que t'as la, est la peste noire, quoi c est, c est, Et du coup, et moi, tu vois, il y a mes parents, il y a mes frères et tout, et je me dis, mais wesh, tu vois, est-ce que je dois retourner en Belgique et je crois qu'il n'y avait même pas d'avion. Non, il n'y avait rien. Ouais, c'était tout. Le pire c'est que même, et en plus je me permets, les, les États-Unis, sauf si tu avais une green card et tout ce que tu avais peut-être, mais les États-Unis, ça avait complètement fermé. Mmh. Ça avait rouvert qu'en novembre dernier, je viens mmh. de le rappeler. Sinon, c'était fermé, fermé les États-Unis. Tu ouais. ne pouvais pas venir d'Europe. Les mecs, pour venir aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils faisaient De temps en temps, ils partaient genre, du Qatar ou des trucs comme ça, ou alors ils passaient par le Mexique. Ouais, du coup c'était la merde. Je sais pas, le monde c'était bizarre. Et du coup, euh... et après qu'on perd, qu'on va pas au World, et je ouais. me dis, putain, pour moi c'était... C'était C'est à ce moment-là que tu t'es dit Exit, c'est quoi ton contrat arrive à la fin Ou alors peut-être que la situation a fait que tu t'es dit que tu as envie de te rapprocher des mmh. tiens, revenir en Europe euh, À cette époque-là, du coup, je reviens en Belgique. Euh, je crois que c'était en plein Covid, du coup. Mmh. Je crois que je reviens en Belgique. Euh, et euh, avant ça, Jack, enfin Jack, les Sinan avait dit qu'on restait tous ensemble. Okay. Euh, mais après, il y a la règle qui change en NA de que les Australiens, ils sont considérés comme aînés. Okay. Et À l'époque, on avait Fudge. Il était très fort en académie. Du coup, Jack fait monter Fudge. Euh, enfin En tout cas, Sinan fait, veut faire monter Fudge. Et à cette époque-là, il y a Perks qui se fait vendre chez G2. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens savaient, tu vois. C'était mmh. en mode, ok, apparemment, tu vois, il, il partait de G2. Du coup, Sinan a acheté Perks. Et à cette époque-là encore, je me dis, bon, ok, je suppose, je, vois, je reviens en Europe. J'avais beaucoup d'offres en N.A. Euh, mais pour moi, ça ne m'intéressait pas de rejoindre une, NA, une équipe en N.A. pour pas allo World, ou même pas, pas forcément gagner le split tu vois okay. euh, du coup je me dis bon là mais pour moi en off season je me dis bon quelle équipe va peut me faire gagner parce que pour moi c'est le truc le plus important même si bien sûr l'argent c'est important pour moi m'amuser et avoir en tête que je peux gagner le split c'est le plus important. Surtout que tu t'avais déjà fait 24 mois ça. en NA à ce moment là au moment où on parle tu vois. Et je me dis ok euh, et du coup il y avait quelques en NA, il y avait quelques en Europe aussi du coup il y a Fnatic euh, et du coup j'ai déjà et Fnatic et, euh, et voilà. Genre, ce moment où Fnatic vient se proposer, genre vient te proposer, alors que tu devais déjà aller rejoindre une première fois et que ça mmh. s'est pas fait, que t'avais chez, chez cloud 9 que avais fait leur, Challenger, enfin, leur équipe Académie, donc qui t'avait laissé ta première chance. Mmh. Ça avait pas un côté un peu shonade En vrai, je me disais... Un peu accomplissement, tu vois Ouais, je me disais, ok, je reviens. Je suppose que c'est bien. C'est une des top hors grande Europe. Et à l'époque, c'était aussi le moment où Reckless, il est run out of contract. Personne ne savait s'il restait chef Lantique ou s'il allait chez G2. Tu vois. Mm -hmm. euh, moi, je me rappelle, j'avais décollé avec lui. Euh, et en mode, lui, même lui, il ne savait pas. Tu vois. Ah, il hésitait, ouais. euh, je disais, puis il me disait, hey, mec, si tu joins, sache que ce n'est pas sûr que je serai là et tout. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode, moi, je pense que si je joins une top org, tu vois, euh, pour moi, c'est le plus important. Et... ouais, parce que dans tous les cas, au pire, ils recruteront du lourd. C'est ça, euh, parce dans que tous les cas, ouais, ouais. c'est ça. Et euh, du coup, euh, après, je crois le 19 novembre ou le 20, je ne sais pas quoi. C'est chez G2, euh, je me dis, ah ouais, <rire> je me dis, ah ouais, Ça t'a okay. mis un coup d'arrière à la tête. Ah ouais, un peu. Je, me dis, je me dis, ah d'accord, ok, <rire> ok, ok. Et du coup, on... du coup, il faut chercher un AD, tout ça, tout ça, on trouve upset, et après on joue, ça se passe pas très bien, okay. en spring. Ok, c'était euh... Bouipo, self-made, toi, euh, du coup, upset, et mmh. Ulysang. Et du coup, ça se passe pas très bien. Il y a des problèmes dans l'équipe, il y a des problèmes dans le, dans le, le, juste le jeu en général, en mode, euh, quelqu'un veut faire ça, l'autre veut faire ça, ouais. mais ils ne s'entendent pas. Okay. Euh, Ce qui fait que self-made part après le Spring. C'est ça, self-made part après le Spring, chez Vita, euh, Buipo qui, veut passer, qui voulait passer jungle. Euh, prenez et, ouais, ça, on prenait Adam. On prend, c'est ça, on cherchait des tropes et moi je leur dis, dis vas-y Adam, tu vois, pour moi c'est... C'était bien, si tu vas un rookie top, euh, c'était bon, le meilleur en euh, LFL, en, en, en, en RL et je me dis vas-y prends-le tu vois il est bien. Euh, du coup on prend Adam, on met Boupo Jungle, on fait des Summers assez compliqués, c'était la HES un peu, mais ouais. on, on, je crois on est... Ça commence à aller petit à petit, parce qu'on fait faites finale au final au Summers. Ouais ouais mais ça a commencé très bas okay. tu vois, c'était la HES, c'était la merde, on est septième je crois, puis je crois Vita a battu une top équipe ou un truc Vita a battu quelqu'un je me rappelle j'étais j'étais le plus grand fan de Vitality à ce moment là parce qu'en fait si, c'était genre la dernière game et si, Bit, Vi, oula, si Vita battait l'équipe bah on était en playoff ok et du coup Vita qui bat euh, je sais plus quelle équipe euh, et après on est en playoff et puis je suis en mode bon on est sixième en playoff je pense je vois le chat là-dessus. <rire> <Bittorre. rire> ah, le chat, c'est des gamins. Hein, ah, non, faut pas beaucoup plus pour être bordé, Arrêtez d'être des gamins. <rire> Nos amis Vitality, des <rire> Et du coup, du coup, on est sixième. Mais moi, je savais qu'on pouvait être les premiers, tu vois. Okay. Pour moi, on était pas mal. C'était juste qu'on n'avait on on pas encore trouvé notre forme. Et c'était aussi le Covid en plus. on a déjà été avec le Covid du coup ils devaient jouer de la maison des trucs comme ça on jouait encore en ligne on avait des problèmes d'internet mm -hmm. oh, tous les trucs comme ça me cassaient la tête et après euh, c'est à ce moment-là où c'est là où, euh, où j'ai commencé à jouer que TF et je me suis mis trois champions je jouais TF et Rise je jouais que ça et j'ai l'impression que quand tout le monde a joué que trois champions ça nous a aidé de ouf c'était l'idée du siècle ah, c'est comme, comme ça genre à un moment vous avez parlé dans l'équipe vous avez dit on va restreindre notre champion de pool on va ça. se concentrer sur trois euh, champions ouais. chacun Histoire de que, que ok, on n'a pas beaucoup, mais ceux qu'on connaît, au moins on a, a tout donné, dit. tu vois. Et, euh, et à l'époque, c'était en mode, pour moi, c'était trop important que je termine pas sixième, surtout après le spring, euh, parce que je pensais que j'étais un top mid, tu vois. Je pensais que j'étais un des meilleurs mid en Europe à cette époque-là. Et euh, du coup, je perfectionnise mon TF, je perfectionnise mon Rai, je perfectionnise mon Silas, et on va en playoff. On a tous trois champions chacun. Alors, en légende, les gens ils bannent pas TF, on prend des petites free -win. et euh, ça se passe bien, on gagne, 5 games contre Vita, 5 games contre Misfit, puis il y a G2, et euh, G2 c'était le, le, le BO le plus drôle, en vrai, le BO, le, le meilleur BO de ma vie j'ai l'impression, parce que je sais Par pas c'était, parce qu'en fait, c'était à l'époque où tout le monde disait que j'étais un ventre TF et moi j'arrive contre G2, je me dis, bon, TF va être ban, moi je prépare mon rise, tu vois. Je me dis, OK, vos vont ban TF et Rise. Du coup, je prépare mon Silas. Euh, J'arrive. Ils ne pas TF. On gagne. Je crois ils ne coûtent toujours pas 20 TF. Je crois que j'ai joué TF 5 games. Ouais, un truc du genre. Mal voilà tête. Et du coup, je me dis, mais, mais, mais comment ça, ils ne pas TF, tu vois Ah, je crois qu'on avait battu Rogue aussi. Rogue. Attends. Ouais, Rogue, on les avait 3-0. Je me rappelle de ça. Ah, mais ça, c'était après G2. Mais du coup, on joue contre G2, 5 games. Je ne joue que TF. Et euh, dans la cinquième game. Je te promets que si bannaient TF, je crois on perd. Parce que, en fait, TF, c'était un peu le cheat code. Parce qu'on savait pas forcément jouer une mid-game. OK. Et on avait une lane qui gagnait. Adam, il faisait son truc au top. Soit il gagnait, soit tu perdais. C'était en mode, c'était conflict, ouais. tu vois. Comme -flip, flip, il y avait quelque chose qui se passait. <rire> moi, j'avais Il y avait quelque chose. Euh, et du coup, euh, cinquième game, game, on pique TF. Dès qu'on a locked TF, je savais. Parce qu'en fait, pour moi, t'as des champions. Où tu te dis ok, genre par exemple la Caps avec Harry tu vois, ouais. je suis sûr que chez G2, si Cap, quand Caps il pique Harry, ils sont en mode c'est frébide. Ouais, genre dans leur esprit ça libère un truc et ça. ils jouent beaucoup plus libérés. C'est ça, ils jouent beaucoup plus libérés, ils savent qu'ils vont carry qu et du coup nous avec TF c'était un peu ça. Et, euh, et du coup c'est un game est. On on en plus notre mental à cette époque là, on avait un mental incroyable, genre on pouvait pas être tilt, on était chill après les games, on savait qu'on qu était bien. Après était... un start difficile, ouais, c'est ce ça. que tu nous disais, c'est bien. C'était en mode on était sur la montagne, c'était un peu le truc de Yamato, en mode oh, we are on the mountain, gentlemen, et tout, ils des trucs comme ça. Et en vrai, ça nous a bien aidé. Personne n'était tilt en 5 games, on était tranquille. J'ai l'impression que G2, tu vois, c'était un peu moins chez eux. J'ai l'impression mmh. qu'il y avait plus de tension, tout ça. On était full chill et on a battu G2 et on est parti au World, c'était. Et voilà. C'était exceptionnel? Le petit TF en légende. Le petit TF en légende. Et du coup, tout le monde pense que je suis en trick TF maintenant. Mais, Mais ça, c'est faux, ça. Non, tu sais jouer autre chose. Oh, bordel, bordel. Euh... Bah, du coup, arrive nécessairement, du coup, c'est Worlds 2021. Bon, bah, on va en discuter un petit mm -hmm. peu parce qu'on sait, on sait ce qui s'est passé. Du coup, euh, et, alors moi, je me rappelle, j'avais suivi ça un petit peu de loin. Je, alors, du coup, je te donne vite mon point de vue. Ce jour-là, les Worlds commencent. Je vais chez OTP. Pour les regarder, okay. pour les regarder. Tu vois. Non, okay. Je ne commande pas, hein. je regarde juste parce que je m'entends bien avec Chips et tout. Et j'arrive, ils me disent « Oh, Zach, t'as suivi euh, ?» Je dis « Non ». Ils me disent « "Bah, Gros problème et tout, upset qu'il ne va pas jouer, mm -hmm. tout nana, machin, à quelques heures du tournoi, ta. ta, ta, ta, ta, ta. Là, chez Fnatic, tu avais vécu une saison contrastée. Premier split difficile, mm -hmm. des changements, self-made, tout ça, Bwipo jungle, Adam qui vient. Ça commence slow et depuis, derrière, mm -hmm. vous montez. Adam fait son truc, Bwipo en jungle, ça se passe bien. Upset, il y sang aux est c'est lourd. Toi, TF Silas, rise, allez vas-y mm. machin. Bah tu rogue, bah tu G2, bah tu des très bonnes équipes et tout. Et là, à quelques heures de ta deuxième participation au Worlds, le plus gros tournoi de League of Legends, il se passe que Upset vient, euh, peut pas venir. Qu'est-ce que ça a fait concrètement à ce moment-là sur l'équipe euh... bah, moi, en soi, moi ça m'a choqué le plus. Euh, parce que je me rappelle, en, vrai, en plus c'est la première fois que je crois que je parle des bandes, du coup je vais faire attention à ce que je dis. Mais euh, pour moi, quand on était arrivé, il mmh. y avait déjà beaucoup de beaucoup de choses à faire et beaucoup de, de choses en place, beaucoup de choses que je devais accepter, okay. euh, à condition que tout le monde était là, tu vois. D'accord. Pour moi, moi je leur disais, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez, tant que on stage vous jouez normalement, okay. moi je peux accepter ce que tu veux, je m'en fous. Euh, pour toi, le plus important, c'était que le pour mec, in-game, on est là. Pour moi, le plus important, c'est ça. Moi, je m'en fous. Si t'as un mec, il veut pas jouer de solo queue ou t'as un mec qui veut danser pendant 24 heures avant la game, il peut, il fait ce qu'il veut. Tant que, quand il y a le jeu, il vient, il joue. Et, et c'est ce que tout le monde a dit, ok, ok. Du coup, tout le monde fait leur truc et tout. Euh, mais du coup, après, du coup, quand on, on m'annonce qu'il jouera pas, moi, j'étais en mode, mais tu vois, vous foutez le j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule, tu vois. Parce que c'était la promesse qu'on s'était fait que, dans tous les cas, on jouera. Et après ça, bien sûr, euh, le seul mec qui était forcément motivé, c'était bin qui il voyait un peu ça de dehors et tout. Et d'ailleurs, il a très bien joué au World aussi. Ouais mais Au début, un petit peu shaky, mais à la fin, oui. il est arrivé. ça. Et du coup, euh, pour moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que le mental, c'est le truc le plus important dans LOL, c'est pour ça que je dis, quand une équipe gagne, c'est une mental gap. Genre, je pense, G2 contre Rogue, quand ils ont gagné maintenant, c'est un mental gap. Je pense qu'on a battu G2 l'année dernière, mental gap. Euh, je pense que le montage, c'est le truc le plus important. La confiance dans l'équipe, c'est le truc le plus important. Et euh, tu et, et, as bien vu nos performances. Tu vois, moi, les boards cette année, je ne sais pas comment, C'était pas moi qui jouais. J'ai l'impression que c'était un autre moi qui jouait. La même chose pour Ilisang, la même chose pour Wipo, la même chose pour Adam. C'était en mode... Tu peux, dans les conditions comme ça, tu peux pas, pas performer, au World, c'est pas possible. Mais c'est dingue, parce que ça, ça laisse quand même le sentiment qu'entre euh, cette équipe qui a commencé à On The Mountain, aux World, on a vraiment le sentiment, alors qu'il n'y a pas eu de game entre les mmh. deux, tu vois, si, allez, si, il y a eu des scrims, mais je veux mmh. dire, il n'y a pas eu de game officiel, on a vraiment l'impression que ce n'était plus du tout pareil. Non, ce n'était pas, pas pareil, euh, malheureusement. Je pense, si le, le, je pense que si on jouait avec le... Je pense que si on jouait Upset, ça, ça, serait, ça serait bien passé, mmh. euh, mais euh, ça, malheureusement, non et, euh, et voilà. Et donc, du coup, sur ces worlds là, euh, parce que je me rappelle à l'époque, euh, genre, tu sais, moi, je lis Reddit un petit peu et je lisais des mecs dire ah, ah Niski, euh, pas très bon world, nana, mm -hmm. euh, comme en 2019, euh, blabla. Au final, euh, t'as pas joué comme toi même. quoi. Non. Ah, et en plus, en fait, tu pouvais pas. Ouais, en fait, moi, le truc, d'ailleurs, il y a la vidéo là où tout le monde en parle, la vidéo où je pleure et tout, parce que moi, j'avais l'impression en fait, j'étais tellement dans une situation où c'était tellement la merde. Et du coup, le jour où j'ai joué contre... Euh, je crois que c'était contre PSG. Je crois qu'on était contre PSG. Et si on gagnait cette game, on avait de grandes choses de le Il y, de, y avait de un de monde passer. où ça pouvait Il y de... avait un bon monde où on passait. Et du coup, c'est là où je pique Trinda Mer. Où je l'avais joué, je crois, 10 fois max en solo Q. C'était un champion assez broken, apparemment. Mais après, ça, c'est moins joué et tout. Mais du coup, je pique Trinda. Et la game se passe bien. Tout se passe bien et tout. Mais in-game, il n'y a, a pas de mid-game. Parce qu'on ne s'entraînait pas ensemble, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et du coup, mid-game, on ne savait pas quoi faire. Du coup, moi, je prends l'initiative de faire des plays qui ne se passent pas très bien, qu'on commence à trop. Du coup, je fais une game de merde. Et après, j'ai l'impression que j'ai troll toute l'équipe. tu vois. Ouais. Genre, que je leur disais de me faire confiance et j'ai troll. Ouais, que l'échec est parti de toi. C'est ouais. ça. Et du coup, après, avec tout ce qui s'était passé et tout, j'ai collapse, tu vois, j'étais en mode... Tu vois, c'était trop. Et c'était. Ouais. C'est l'aboutissement de semaines de merde. Ouais, ça faisait plus d'un mois où j'étais en mode, vas-y, tu vois, c'était. C'est vas-y, je vais la carrer et on va le faire. Et en plus, Bini jouait bien. Du coup, je me dis vas-y, c'est possible et tout l'équipe. Mais c'était tellement, tellement compliqué de genre motiver l'équipe, mmh. motiver les gens, euh, draft, tout. C'était tellement compliqué. Et j'ai l'impression que cette game-là, on devait la gagner. Et si on la gagnait, je pense que ça aurait tout changé. Et c'est pour ça qu'après la game, j'étais en mode, bon, c'est fini, malheureusement, on a essayé. Et euh, je pense c'est surtout parce que pour moi, quand je suis parti au World's avec 9 ça s'est pas bien passé. Je suis revenu en Europe, enfin genre, je suis resté en année, j'ai bien joué, je suis revenu en Europe, j'ai l'impression que j'ai été meilleur, je, je m'améliore de plus en plus. Du coup, pour moi, c'était important de jouer au World's pour montrer à tout le monde vois, que j'étais meilleur. Et que tu avais que passé je me suis. ce truc. C'est ça, parce que pour moi, je me considère bon tu vois, et je voulais vraiment me tester. Sauf que malheureusement, ce n'était pas vraiment for forcément possible cette année au Worlds. Et, euh, et, et voilà, ça craint. Parce que tu travailles toute une année pour ça et malheureusement, à la fin, ça n'était ouais. pas ouf. Quoi. Ouais, non, mais je, je capte le truc, tu vois. Où, où un an, en plus, vous aviez traversé la merde avec les changements, mm -hmm. les mauvais starts, euh, le fait de revenir derrière et tout. Pour une période de temps très précise, mm -hmm. qui en, en groupe stage peut durer que six games, du coup, tu vois. Donc en soi, c'est toute ton année, ce jeu, à ce mm -hmm. moment-là, tu vois. Et derrière, euh, bah, ça se passe pas bien. Et euh, il se passe avec le, le train d'amère, etc., comme tu viens de dire. Et ça résume toute une année difficile, tu vois. Mais au milieu de tout ça, moi, la question aussi qui, qui me vient directement, c'est genre euh, quand il y a des difficultés à l'intérieur. Vu que toi, tu as vécu ça de l'intérieur, genre le coaching staff, il... il se passe des trucs, il discute. Mmh. Euh... Non, non, non. Le... Pour moi, je pense coaching staff peut aider et tout. Mais pour moi, ça doit venir des joueurs. Le... Ça vient du joueur. Pour moi, s'il y a des problèmes dans l'équipe, si t'es es assez mature, si tu es assez... comment dire ça, si tu es... Euh, si tu as vraiment forcément envie de gagner, tu peux mettre l'ego de côté, tu peux mettre les trucs que tu as envie de dire de côté ouais. pour faire en sorte que l'équipe se passe le mieux. Ok, pour le bien-être général. C'est ça. Et il y a des joueurs qui ne comprennent pas ça, il y en a qui le comprennent. Moi, je suis un des joueurs qui comprennent ça, qui... Si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis pas direct, j'attends que tu sois chill et que je te le dis. Il y a des joueurs qui sont plus directs et tout. Mais j'ai l'impression qu'un coach staff peut fixer ça. Mais pour moi c'est que des bordages qu'ils mettent. Pas... Okay. Pour moi, c'est un joueur doit s'entendre avec un autre joueur pour pouvoir forcément lui dire les choses en face. D'accord. Pas... Ça ne doit pas venir du coaching staff, tu vois. Donc oui, coaching staff peut aider, mais c'est que des bordages. Okay. C'est comme ça que je vois le truc. C'est quand même intéressant ce que tu dis sur le tact, tu vois. Ce que tu décris, c'est du tact. C'est-à-dire, peut-être que tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, peut-être même d'une certaine manière, peut-être même tu es un peu énervé au moment où tu veux le faire, mais peut-être attendre ce que tu décris, mmh. un moment plus chill, une opportunité un peu mieux pour que le message passe et pour le bien-être de tout le monde est général, tu vois, le, mm -hmm. le mieux général. et C'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont pas forcément ça. Tu vois. Les gens, il y a des gens, ils s'en foutent. Hein. Pour eux, ils jouent bien au jeu. Euh, après, c'est un une, une autre personnalité. Il y en a que ça marche, il y en a que ça ne marche pas. Euh, moi, je ne suis pas comme ça et je ne changerais pas ça, tu vois, je ne suis pas fait comme ça. Donc. Et, et du coup, après cette, un peu, du coup, cette fin au Worlds, un peu malheureuse, etc. avec Fnatic, pourtant, où il y avait un, un potentiel, quelque chose qui pouvait se passer, euh, tu n'as pas retrouvé d'équipe. Mm -hmm. euh, Comment l'off-season s'est un peu déroulé Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Pourquoi est-ce que du coup tu n'as pas trouvé d'équipe Alors, que, bah, du coup là concrètement c'est les premières semaines, mm -hmm. bah, non, ça fait plusieurs mois, c'est les premiers mois depuis euh, quasi 2015 parce que là on a refait ta carrière de l'air où tu n'as pas joué en compétitif du tout quoi. Ouais, pour moi, bien sûr je voulais rejouer, c'était important pour moi de jouer. Malheureusement au niveau euh, timing euh, ou au niveau, euh, bon je sais pas ce qui, est, je, je vais pas forcément dire ce qui s'est passé et tout, mais. Non, pas de mais malheureusement, jeu, on n'a pas trouvé d'équipe, euh, ce qui, tout le monde le sait, ce n'est pas forcément de ma faute. Euh, c'est juste un, un mélange de tout, de... c'est un mélange de random trucs, c'est tout ça. Il y a eu des moves qui se sont faits, qui ne devaient pas être faits, tout ça. Du coup, je n'ai pas forcément trouvé d'équipe. Il y en avait plusieurs dans mon cas. Il y avait Mickey aussi euh, qui n'a pas trouvé d'équipe, alors que c'est un des meilleurs joueurs en Europe. Euh, La même chose qui s'est passée chez moi. Il y a la même chose qui s'est passée pour Jensen, pour Ainé, qui a pas d'équipe. Du coup, cette off-season, c'était un peu bizarre. En, en soi, même, je me permets, même si euh, tant mieux pour euh, la CACORP, mais en soi, même Reckless qui va à la Même Carbille, Reckless qui. Même Reckless, même opréhée, Reckless ouais. qui ne trouve pas d'équipe, forcément, c'était bizarre, tu vois. Euh, qui a ah, rejoint la CACORP, ben, je pense que c'est bien pour lui. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de, à peu près autour de moi, à un peu plus juste pour qu'est-ce qu qui s'est passé mal, euh, comment je peux, je peux m'améliorer, comment je peux faire en sorte qu'au summer, je reviens le plus fort, enfin, en mode encore plus fort qu'avant, même mmh. si je n'ai pas scrimé tout. Pour moi, c'est important de garder la forme, parce que je ne veux pas que les équipes se disent, bon, euh, ok, maintenant, c'est je suis devenu un streamer, tout ça, pour moi, je le dis souvent, je stream tous les jours et tout, mais pour moi, je ne veux pas être streamer, moi, je veux revenir. Euh, du coup, être au tableau, pour moi, c'était très important, euh, ce que j'ai réussi à faire, et euh, en espérant euh, de trouver quelque chose pour le summer bah, Je te souhaite, monsieur. On a envie de te revoir quand même. On a envie de revoir le TF en légende. Et je pense que dans son chat aussi, ils ont envie de revoir le TF je en pense, légende. Je pense mon gars. aussi. Non, mais c'est tout ce que je te souhaite. Si j'avais fait le relou, j'aurais dit « Alors, euh, summer, ça, euh, comment ça hein? ?» On espère que ça puisse jouer un hein, petit peu. Je ne vais pas faire le relou. Je sais que peut-être qu'il y a des choses qui se passent et c'est tout ce que je te souhaite. C'est quoi En dehors de ça, moi, euh, vraie question, est-ce que toi, par exemple, là, on a vu d'un redescendre entre guillemets, euh, accepter de jouer en ERL, même si lui, ça fait quasi 10 ans qu'il joue, tu vois. Mmh. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu penses que tu aurais été capable, si tu avais une offre intéressante, de jouer en ERL dans une excellente équipe, le temps de patienter, ou euh, pour te remontrer, pour te montrer que tu es toujours chaud, ou alors vu que dans ta trajectoire, parce que là, si on regarde ta trajectoire de carrière, tu es toujours comme ça, redescendre en ERL, ça aurait été mauvais pour toi mmh, J'ai pensé un peu. Ouais. Euh après c'était aussi assez late du coup parce que les équipes avaient souvent leur roster et tout j'y ai pensé mais après je me suis dit euh, j'étais top 3 en Europe tu vois je peux pas je peux pas repartir en ERL tu vois okay. dans ma tête je peux pas tu vois, je peux pas jouer contre euh... enfin je veux pas dire que les joueurs sont très mauvais mais les joueurs sont un peu mauvais que, comparé à l'ALC et j'ai l'impression que s'ils jouent dans une ligue comme ça ça va me rendre encore enfin ça va pas me booster okay. et ça va pas pas forcément m'apprendre des choses et ça va peut-être même me donner des fakes d'état tu vois ouais des et mauvaises habitudes c'est ça des euh... mauvaises habitudes je vais peut-être jouer un match-up et je vais dire ok je le gagne mais je le gagne pas euh, du coup pour moi c'était important de juste rester euh, en, en rester fanatique sur le banc et euh, ah oui aussi du coup j'avais le buyout aussi et pour une équipe URL c'est pas la même chose que pour les autres équipes euh, LEC et LCS du coup euh, du coup pour moi c'était important je reste sur le banc je stream euh, je reste motivé si je trouve quelque chose pour le summer, tant mieux. Si je trouve pas, on verra à la fin de l'année ce qui se passe. Et on s'adapte. On, on s'adapte. Hein. Et, ouais. hein. et, et en plus, ça t'a permis, alors, au moins des positifs <rire> cette période, c'est que ça t'a permis de commencer ça le va. stream très sérieusement. J'étais fait faire un petit tour sans tout de Tracker. Avant, t'avais déjà streamé un petit peu, mais mm -hmm. jamais trop sérieux. Là, ces derniers temps, t'envoies et t'as commencé à, à monter une bonne commu, t'as mm. du monde, etc. C'est... Manoc, tu goûtes aussi un petit peu T'es encore jeune, bien sûr. Hein, genre, je, je te souhaite encore des longues années de pro. Mais maintenant tu commences à, à goûter un petit peu à ce que t'es créateur de contenu, ça va Tu kiffes bien T'aimes bien les gens, la commu, l'interactivité et tout En vrai, pour moi, je me rappelle au début, j'étais sur ça avec Bibi. Euh, et je lui demandais, je pense, si tu vois, je, je stream, bon, je sais pas sur quoi stream. Parce que, enfin, pas sur quoi en quoi stream. Est-ce que je stream en anglais ou en français Ouais. Euh. Puis je me suis dit bon et à la NFL euh, j'ai beaucoup stream en anglais j'étais en NA j'ai pas forcément beaucoup stream en français et je me dis bon et j'ai l'impression qu'en français c'est genre je suis plus moi bah ouais. qu'en anglais en anglais je suis un peu plus professionnel ce qui est logique parce que dans les teams je parle que en anglais euh, interview tout ça je, ah je parle ouais, ouais, qu'en anglais sûr. du coup j'ai un peu un peu le vibe où je suis plus sérieux en, en anglais alors qu'en francophone là ou en français alors qu'en français tu vois tout le monde sait que voilà quoi tu vois, la, logique, la KTV, quoi. Euh, tout ça à toutes les lames d'avant et tout, et euh, pour moi je streamais et je sais pas, j'ai accroché, j'ai kiffé, je stream tous les jours. Euh, la commu ça grandit de plus en plus, euh, j'ai un peu explosé, tu vois, j'étais genre à pas, 1000, 2000 et ouais, tout. J'ai eu 6, 7000 et tout, c'est ça, puis je, je stream tous les jours, tu deviens régulier, les gens s'apprennent à te connaître encore plus. Et euh, j'ai la commu, et après, tu dois t'adapter un peu en tant que streamer, tu vois, tu dois faire attention à ce que tu dis, bien tout sûr. ça. Alors que quand tu es joueur pro, même si tu fais une petite bêtise, c'est ok et tout, tu vois, mais en tant que, pro, en tant que streamer, c'est genre maintenant je fais un peu plus attention à ce que je dis, euh, même si bon, je, je dis un peu ce que je veux, mais euh, je fais plus attention et, euh, et ouais, je sais pas si... Et tu te plaît, Il y a un monde où si le pro-gaming devait s'arrêter, tu devrais continuer dans la création de contenu comme ça un petit peu Je pense, je sais pas, je pense que ça dépendra sur le moment, tu vois. Euh, ça dépendra sur le moment, pour l'instant. Euh, J'y pense pas trop. Ouais. Euh, pour l'instant, je pense pas, je pense pas forcément à ce que je vais faire après je joueur pro parce que je sais pas quand je vais arrêter. Je vais peut-être arrêter à 30 ans, peut-être à 27 ans. Ouais, toi, à... toi, ton but, c'est encore pro pour l'instant. Pour moi, pour l'instant, je veux juste jouer. Euh, et quand j'arrête, là, je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de monter ma propre boîte euh, comme Mr Cavella, <rire> <-être, tu> on <rire> sait jamais. Si j'ai envie d'être un manager, si j'ai envie d'être coach. Ouais. Euh, genre, ça dépend, tu vois, je sais pas encore. Ça va dépendre au fil des années. Tu vois. Je, vois je vais peut-être aller en Corée, euh, être coach là-bas, ou je ne sais pas, un truc du genre. Non, oh, mais c'est cool, c'est important. C'est important d'en discuter. Mais au final, genre à l'heure actuelle, moi j'ai aussi une question, tu vois, c'est que euh, tes subs chez Fnatic, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent... Euh, toc, toc, toc, bonjour monsieur, on a, on a besoin de toi. Mm -hmm. Je sais que sur LOL, ce n'est pas encore comme au foot où euh, le fait de rotation de subs, c'est très, euh, très fréquent et tout. Si Fnatic te disait là tout de suite, bah, tiens, on aurait besoin de toi pour quelques games, etc., tu foncerais Ouais, pour moi, c'est. Pour moi, c'est en tout cas, c'est un, un jeu professionnel. Tu vois, je vois, c'est un peu comme le foot où euh, t'es sous contrat et t'es... Si, si, si, si il m'appelle, ben, j'y vais et je joue. Quoi, tu vois, je vais, vais, vais, vais pas dire non. Bien tu sûr, vois. Je suis... En plus, même, j'ai envie de jouer. C'est pas comme s'ils me disent OK, tu vas aller en Corée. Ouais. Tu vas scrim l'académie ou je sais ouais, pas quoi. Ou et, tu vas faire des cafés. C'est ouais, ça. Ou tu viens et tu vas nous chercher de l'eau. Non, c'est là, tu m'appelles, tu joues, joues, bien sûr que je vais jouer. Je m'en fous des histoires qui s'est passées, de tous les trucs qui s'est moi, s'il si faut être professionnel, je suis professionnel, et c'est comme et ça. C'est t'es pas rancunier, c'est pas une bonne qualité d'être comme ça. Moi, je sais, sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, genre, upset, je le déteste, tout ça. Pour moi, il s'est passé quelque chose que j'ai pas apprécié. Mmh. C'est forc pas forcément que je déteste l'humain, mmh. je déteste le mec et tout. C'est pour moi, il m'a fait quelque chose, que j'ai pas vraiment aimé, et c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas mort d'homme, et on peut quand il même pas, passer à autre chose. Et même, bien sûr, j'ai parlé avec lui après, et il m'a expliqué des choses et tout, et... Et voilà, c'est la vie, tu vois, ça okay. avance. Euh, et si un jour, je, re je, re je, re je devrais rejouer avec lui, ben, je, je le ferai, tu vois. Enfin, non, je ne sais bien. pas si je le ferai, mais on verra. Ah, c'est un, bon je, discours, un je, bon je, discours. Je ne veux, je veux pas me bloquer des portes juste parce que quelque chose qui s'est passé. Ouais, et c'est euh, comme ça que je vois la chose. Et à l'heure actuelle, tu es, es un petit peu intégré à l'équipe Tu entends ce qui se passe hmm. Tu parles ou genre, vraiment, tu es dans ton coin et Non, on pas te enfin, toi. je parle aux joueurs que je veux. Enfin, je parle à Elissang à Razork c'est eux, eux deux que je parle. Je parle de, aussi à... Je parle aussi au Sam, je parle à Dardo, vite fait, euh, qui est le GM chez Fnatic. D'accord. Euh, mais euh, sinon, à part, euh, en soi, à part Elisong, euh, pas forcément, non. Okay. ok. Je demande. Pas parce que je veux pas, s'il me demande quelque chose, je, je, je l'aiderai. Tu vois, si il me dit, ouais, tu penses quoi de ce match-up Je lui dis, donnerai mon avis. Tu vois, Je vais pas dire non, euh, ta gueule, t'as pris ma place. Oui, et... bah, oui, bah oui, bah oui. C'est classique. Euh, pour avoir un peu, je suppose que t'as observé un peu la LFL Mm -hmm. la dernière saison avec les playoffs le début des EU Masters et tout qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de celle-ci euh, de LDLC qui gagne de manière quand même on va dire assez convaincante mm -hmm. euh, de BDS Academy euh, des difficultés de la Carmine qui a quand même monté un gros roster et tout c'est quoi un petit peu ton avis d'observateur toi qui connais que ce soit l'intérieur enfin, je ne sais pas que si je connais l'intérieur de ces équipes-là mais l'intérieur du monde pro de League of Legends et qui a peut-être un avis qui va différer mmh. moi en vrai j'aime bien ce que fait la LFL, euh, j'ai l'impression qu'ils se, qu se sont créés leur propre environnement. J'ai l'impression que c'est un peu... Même OTP, ils font un bon job en mode, c'est un peu troll, mais aussi quand il faut être sérieux, ils sont sérieux. Il y a des, y a des gros joueurs, mais il y a Reckless qui a joined. Euh, du coup, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc pour moi, en tant que joueur, c'est très important quand tu joins une ligue, qu'elle soit hype, que tu as envie de la, que envie de la gagner... Il euh, y a des LAN, je crois qu'ils ils ont joué on stage, tout ouais. ça. ouais oui, euh, les LFL à Nice. Tout ça. Machins, ouais. Je pense que fait, euh, ce que fait euh, Cacor, par exemple, pour la, pour la LFL, je pense que c'est incroyable. Tu vois, il, il, je sais pas, il y a tellement d'ultras, il, il y a aussi des ultras Vita, il y a des ultras Solari. J'ai l'impression que tout se mixe, je ne sais pas, ça crée une bonne ligue. Tu vois. Euh, même juste la regarder, euh, je sais pas, il y a des rivalités, il y a... En Europe, tu vois, j'ai deux flancées. Il ouais, y a les storylines, il y, y a tout ce, ce qu'il faut. C'est ouais. ça, il y a tout ce qu'il faut. Un peu, pour moi, j'appelle ça un peu la mini LEC, tu vois. Euh, je ne sais pas si ils aiment ce nom, mais pour moi, c'est ce que je lui donne. Euh, L'antichambre, on ne va pas se mentir. Et aussi, tu sais que si tu gagnes la LEC et qu'une équipe cherche un joueur, on va pur exemple, si là, demain, un joueur cherche un ADKRI et je ne sais pas, LDSA a gagné, non Ouais, la LFL, ouais. C'est ça. Si une bonne équipe cherche un ADKRI, ils vont regarder quoi Moi, enfin, en tout cas, je pense qu'ils regarderont la LFL. Ouais, tu te mets sous les spotlights. Genre là, il y a par exemple, Exakik, s'il y avait une équipe ça. de LEC une qui, qui cherchait un, un AD, Exaki, c'est le premier sur la liste et j'en suis convaincu. Eka, euh, c'est la même chose, tu vois. Et, euh, et c'est bien, tu vois, c'est un bon objectif. Et c'est pas comme si là, il y, y a des joueurs qui font gagner et tout et qu'ils n'ont rien. Tu vois. On a vu avec Sinkrof, qui est parti en LEC Adam, il est parti en LEC. Euh, Targa ouais. qui est chez G2 Mati, Mati qui est chez BDS euh, aussi euh, ch euh, Schlatan. ouais c'est ça il y en a beaucoup et euh, je pense que c'est très important d'avoir un truc comme ça et aussi j'ai l'impression que si maintenant une équipe LEC a un joueur en académie qui est meilleur que celui dans l'LC c'est pas une honte à l'époque c'était un peu la honte un peu de repartir en académie, en académie ouais. maintenant c'est des moves qui se font de plus ça, en plus c'est ça avec surtout j'ai l'impression avec la LFL j'ai l'impression que c'est correct. C'est OK, parce que les joueurs en LFL sont pas, sont pas vraiment très bas du niveau euh, ah bah de la, la LEC, tu vois. Du coup, je pense que c'est bien, et moi, j'aime bien. Genre tous ces formats, le, le, le fait d'être parti sur ces ERL, donc mm -hmm. euh, des ligues régionales avec une sorte de mini, mini Europa League, on va dire, entre eux, euh, et même s'ils peuvent malheureusement peut-être pas accéder en LEC parce que c'est franchise et tout. Tu penses quoi de ce système Tu penses que c'est un bon système Tu penses que c'est le meilleur Tu penses peut-être que la LEC devrait s'ouvrir C'est quoi un peu ton, ton avis au global es sur cette situation-là Moi, je pense que si une équipe gagne et qu'une équipe est bien financièrement, une équipe est vraiment motivée, je pense qu'il devrait, enfin, devrait avoir en tout cas un système de peut-être entrer en LEC ou d'avoir une chance. tu vois mmh. Parce que je pense que disons, t'as une équipe qui va en LFL, qui gagne 6, splits de suite, euh, tu veux pas forcément bloquer tes joueurs à la fin d'année du coup ils partent en LEC, et ça je pense en tant qu'orgue, ça fait chier, tu vois. Enfin, et, et ça bloque ton développement. Et ça bloque ton développement. Euh, moi j'aimerais bien, après j'en sais rien à Riot ce qu'ils font, tu vois, je sais pas s'ils si ouvrent, je sais pas, j'en sais rien. Euh, mais euh, moi je trouverais ça intéressant. Euh, après, pas toutes les équipes en LEC ont, ont un super roster, tu vois, il euh, y en a beaucoup qui sont là et sont là quoi elles sont là pour <rire> exister c'est ça euh, mais euh, mais bien sûr hein, si euh, si euh, k corp ou je sais pas même j'allais dire vita mais ils sont déjà laissés mais genre je sais pas même si ldlc ils ont tous les fonds et tout ils seraient comme ça je vois pas pourquoi ils pourront pas ils ont un bon roster ils ont montré qu'ils peuvent gagner et ça euh, ça fait que du bien à la ligue pour je toi pense, le retour des quoi. up and down serait bien je pense genre est-ce que ça permettrait par exemple c'est dans les critiques qu'on entend en mode est-ce que ça permettrait de faire bouger les fesses à ces équipes qui se laissent de temps en temps un peu crever, mm -hmm. on va dire, entre guillemets, en mode, elles mettent un vieux roster, parce que cette année, elles ont peut-être moins de sous, parce qu'elles ont peut-être envie de focus d'autres jeux. Est-ce que, ça, est que ça, ça augmenterait la compétitivité Est-ce que ça permettrait de chauffer des gens, peut-être même de donner un sens à des EU Masters Est-ce que ce mm -hmm. serait appréciable, ce serait profitable, ce serait une bonne chose pour toi Moi, je, en tant qu'économie, j'en sais rien de l'économie, je sais pas comment ah, en ça tant se passe, ouais. mais en tant que joueur, je pense que c'est bien. Euh... Parce que si tu es dans les deux dernières équipes de LEC, souvent de toute façon tu te fais éjecter. <rire> c'est juste comment c'est. Euh, et je pense si tu es un joueur en ERL, ou même si on va dire que tu es un joueur en LEC qui se fait éjecter et que tu veux revenir en LEC, au lieu de juste aller au Master ou de gagner ta ligue et tout, tu peux juste battre je sais pas qui, genre le 8 ou le 9e, et tu, re, tu reprends ton spot en LEC. Mmh. Euh, je pense que c'est pas mal. Okay. Euh, je pense niveau, je pense que les gens vont travailler beaucoup plus. Ils veulent pas lâcher leur spot, tu vois. Après, euh, est-ce que ça va arriver Je pense pas, mais... Ouais, parce que quelqu'un demande dans le chat, euh, demande ce qu'il pense de la LEC si ça passait à un format similaire à celui de la LCK. C'est des up and down, non, Ouais, LCK? il me semble que les euh, LCK, c'est des up and down avec des challengers. Euh, ouais, je euh, crois euh, que c'est euh, des up and down à LCK. Euh, bah, par exemple, Damwon, quand ils sont montés, ouais. c'était Damwon, ils étaient trop forts. Ouais. et Ils sont montés direct. Tu vois, Ça, c'est un exemple qui, euh, maintenant, ils ont gagné le World et tout, tu vois. Donc... Euh, pour moi, en vrai, c'est un bon système, mais euh, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de... ouais, ça s'est franchisé, Il y a LCK déjà, de base, en plus. En plus, ça s'est franchisé depuis, donc... tu euh, vois euh. Comme quoi, la franchise, ça a aussi été le, le truc pris par, par tout le monde. Au milieu de tout ça... Euh... Ah Peut-être que c'était... Bien vu, bien vu le chat, vous êtes des bons, vous êtes des bons. Peut-être que c'était plutôt le fait de repasser au BO3. Toi, tu as vécu les BO3, mmh. puis les BO1 t'en penses c'est comme parce que toi t'as vécu les Bo3 ou en 2017 en NA c'était des Bo3 ouais. ils avaient tenté les Bo3 donc ils avaient fait Bo1 puis Bo3 en se disant ça va augmenter la compétitivité mm -hmm. parce que je me rappelle l'argument à l'époque c'était en Corée en Chine ils jouent que des Bo3 et tout ils sont bien plus habitués que nous alors que nous c'est Bo1 et on joue que des playoffs et on arrive au Worlds et on est dépassé face à des équipes qui ont joué trois fois mm -hmm. plus de games que nous cette année enfin du coup cette année et après on a vu qu'en 2017 bon ça a... même s'ils avaient tenté ça n'a pas forcément donné des résultats beaucoup plus éclatants euh... T'en penses quoi du coup de ce BO3 Est-ce que tu penses que c'est souhaitable que Ce serait une bonne chose Bof, t'as pas vu trop de différence toi entre les moments où tu jouais des BO3 ou des BO1 C'est quoi le bail mmh, Moi je préfère le BO3. Euh, parce, juste parce que euh, ça te donne plus d'expérience en général. D'accord. Euh, surtout en Europe où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rookies qui jouent pas forcément sur scène. Leur donner de... Je sais pas, euh, voir comment ils réagissent quand ils sont derrière, voir comment ils réagissent quand ils sont devant, tout ça. Moi c'était quelque chose, j'avais peur à cadran d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'avait pas joué sur scène à l'époque. Et je lui moi je me disais, vas-y, est-ce qu'il va de chaud Est-ce qu'il va très bien jouer sur scène et On, on a eu de la chance qu'il était OK. Ouais. Mais par exemple, vu qu'il avait zéro expérience sur scène, tu, vois, tu sais pas comment le mec il as est... Il a toujours cet inconnu. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense c'est important d'en avoir trois, parce que ça va aussi te permettre, au lieu de jouer deux semaines, ben, tu joueras un BO, ou même deux BO. Et tu sais si le mec il choque, si tu sais le mec il a des problèmes, si tu sais qu'il a besoin d'aide, tu sais comment il réagit. à tu, tu peux travailler dessus, ça te laisse plus de temps pour pouvoir... Euh... C'est ça et même en tant qu'équipe je pense que tu trouves l'ambiance que tu as, as sur scène et l'ambiance que tu as en, en entraînement, c'est deux trucs complètement différents. Ouais. Du coup euh, pour moi c'est important d'avoir de, de trois games. Après. On comprend, des fois, tu as peut-être des games que tu n'as pas forcément envie de voir en BO3. Je pense que c'est le gros souci de ça. Ouais. Mais si chaque game est hype, chaque game, tout le monde peut gagner et tout, je ne vois pas où est le problème. Moi, malheureusement, je ne pense pas qu'ils repasseront au BO3 pour deux, pour deux raisons. C'est qu'à l'époque, quand ils faisaient des BO3, c'était tout en une soirée. Donc la soirée non, est beaucoup ouais. plus longue. Et même en tant que viewer... Ouais, c'est vrai que... Quand le match qui t'intéresse, c'est le quatrième et qu'avant, t'as 3 BO3 qui peuvent aller en 2-1. Bon, ils vont pas te saler en 2-1, mais qui peuvent aller en 2-1 et qui rallongent la soirée, c'est relou. Mmh. Et en plus, s'ils veulent donner ça plus digeste façon LCK, genre peut-être un peu moins de matchs, mais un peu tous les jours, bah, ça te augmenterait les coûts de production. Parce ouais. que du coup, t'aurais limite mmh. euh, bah, de EU, LCS le mardi, le mercredi, le jeudi. Il y a trop, ouais. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, même si c'est peut-être plus profitable, et toi, c'est cool d'avoir le témoignage du joueur qui nous confirme que ça a vraiment un avantage compétitif. Je pense que pour des raisons de production, ce serait un peu chiant pour eux qu'ils ne les feront pas, tu vois. Non C'est un avis quand D'ailleurs, en parlant de ULCS, tu as pensé quoi du dernier split avec la, la remontée de G2 et notamment le loser bracket du mm -hmm. coup C'est nécessaire, c'est cool. Euh, ça, ça, ça dit quoi un petit peu Parce qu'on a pu voir G2 se faire tarter sans loser bracket, on l'aurait vu se faire tarter. Ouais. Et hop, revenez <rire> au summer. Et, <rire> et salut. tu vois. Là, au final, on les voit remonter. On voit Fnatic qui avait l'air big et qui était très favori. Bon, on les voit au final avoir un peu des soucis, perdre. Euh, on voit G2 faire une remontée de l'espace. T'en penses quoi un peu de ça mmh. Moi, j'aime bien le système où tu as un loser bracket juste parce que j'ai l'impression que sinon, le split, en soi, il ne va pas se à quelque chose d'être cinquième, être sixième ou être quatrième. Je pense être top 4 et t'as une deuxième chance. C'est bien. Euh, et ça permet aux équipes qui peuvent s'habituer... Enfin, qui peuvent, comment dire euh, Pas s'habituer, qui peuvent... Euh, j'ai oublié le mot. l'habitude non, attends. Je vais le trouver, le chat, attends. J'essaie je... d'être un petit peu... J'essaie de la changer. T'inquiète, c'est ton adapté. Voilà, qui peuvent s'adapter. C'est le chat, c'est pas moi. Bien, je vais le chat. C'est <rire> <'est> le chat. <rire> un beau, je vais te savoir, frère. <rire> euh, les, les équipes qui, qui peuvent s'adapter, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment underrated. Parce que t'as des équipes, en fait, ils foutent le tryhard, ils arrivent en playoff, ils ont un playstyle, puis la meta change ou un champion est OP ou un champion n'est plus OP. Et du coup, après... Ils doivent s'adapter, mais ils le font pas. Et ça, en playoff, ça marche pas. Tu es en playoff, tu es obligé d'avoir plusieurs styles, tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de jouer différemment. réagir différent. au pick, au ban, ça, au fait que tu perdes 2-1. Euh... C'est ça. Et ça, je pense c'est très important. Euh, du coup, moi, j'aime bien le bracket comme il est maintenant. Euh, et euh, c'est tout. Et ça devrait ouais. se maintenir Je pense pas. Ouais. Dernière question. Ça fait déjà 1h40 qu'on est ensemble. Ça fait vraiment ouais, super yeah. plaisir, <rire> mon gars. Est-ce que tu aimerais un jour jouer pour une équipe francophone Est-ce que pour toi, ça serait un plus dans ta carrière Ou en tout cas, une volonté de le faire. Je dis une équipe francophone. Donc ça peut être, euh, j'en sais rien, genre BDS comme Vita, comme Kakor, j'en sais rien. Je, je, je Là, je ne je, je vise pas un nom. Je vise okay. le fait de représenter une équipe où tu sais qu'il y a une grosse fanbase française derrière. Je pense, oui. Enfin, je ne vois pas pourquoi pas. Pour sans plus Ça se trouve, que, tu vois, c'est sans plus en réalité. Moi, je... C'est pas forcément les... Je vais pas dire c'est pas les fans qui me poussent à jouer, mais euh, pour moi, le plus important, c'est comment est l'orga, et comment on me traite dans l'orga, et comment on me pousse un peu. Euh, si, pour moi, je prends toujours l'exemple de C9, Jack, il était là tous les jours. Mm -hmm. J'ai ai, l'impression aimait bien ce qu'il faisait. Il prenait soin de nous. Et du coup, moi, je voulais full tryhard pour lui. Ouais. Parce qu'il faisait les bonnes choses, la bonne manière. Il faisait pas des trucs chelous, il me cassait pas la tête, tu vois. C'était carré. C'était carré. Et, mais bien sûr, une, une, euh, un truc français, bien sûr, c'est... Et je parle français, euh, j'aime bien la France, même si je suis belge techniquement, mmh. euh, moi j'aime bien les, les petits fans français. Il y a beaucoup de gens qui passent à la cacof sur moment, mais... <rire> forcément, forcément. En plus, je me permets, quand j'ai dit équipe francophone, c'est structure francophone, okay. pas forcément une équipe qui parle français. Okay. La question n'étant pas de jouer avec des joueurs français ou belges, non, tu peux jouer avec mmh. 4 inter si tu veux. Je parlais de représenter une équipe. C'est pour ça que quand j'ai dit Vita, des mecs ont me Vita francophone !» oui, <rire> Vita ne parle pas français dans son roster, mais ça reste une structure <rire> oui, qui est française. Oui, oui. Tu vois, par exemple, BDS, c'est une structure suisse. Tu vois, et c'est plutôt mmh. la, la, ça que j'essayais de dire. Mmh, je pense, ouais. Enfin, je... Surtout si c'est... enfin Pour moi, surtout si c'est l'organ qui, qui... Comment dire S'il pousse le truc francophone, et etc. Et que tu peux prendre un très bon joueur francophone... Moi je vois pas le problème, tu vois. Enfin, Pour mmh. moi j'aime bien, okay. moi, ça leur donne un avantage, c'est bien pour les deux, euh, c'est plus simple, t'as les fans qui, sûrement t'es fan à toi, ils, ils, étaient, ils étaient déjà fans là-bas, euh, donc euh, ouais, moi j'aime bien. Ok, bah c'est propre, propre. Bah, ça fait plaisir. Sur ces quelques paroles les amis, on arrive à la fin C'est bien Ouganiski, merci beaucoup <rire> Je t'en prie <rire> Franchement ça m'a fait plaisir que, <rire> de pouvoir faire cette émission. Une belle heure 45, quasiment, euh, on a pu parler un petit peu de tout, de ta carrière, ton mm -hmm. avis sur des choses. Je te souhaite de retrouver une équipe et de pouvoir re-show-up au, au plus haut niveau. J'espère. Ça t'a fait plaisir un petit peu, j'espère, de pouvoir passer, t'exprimer un petit peu sur ta carrière. Sur ouais, ta ouais, c'est que enfin, moi, je... souvent, je ne dis pas vraiment ce que je pense, mais quand on me pose la question, je le dis. Euh, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui juste dit ce qu'il pense, tu vois. Je garde souvent beaucoup de choses pour moi, mais ouais, c'est important, je pense. Euh, beaucoup de gens ne euh, savaient pas euh, ce qui s'était passé dans les autres équipes, tout ça... Euh... Tu euh, peut-être pas suivi en 2017. C'est ça, euh... ouais. Donc, avoir mon point de vue, c'est important d'où je viens, de comment je suis et comment je vois la chose. Quoi. Bah merci, mon gars. Franchement, ça m'a fait vraiment super plaisir. J'espère également, les frérots, que ça vous a fait super plaisir de pouvoir suivre ce Zac en roue libre. On est venu à Berlin avec mon équipe pour pouvoir le faire dédicace dans le chat, s'il vous plaît, à Alex. Alex, c'est mon alternant, c'est celui qui produit la plupart de mes émissions, une partie de mes vidéos. Il est venu la veille pour tout installer, avec genre 40 kilos de bagages et tout, pour faire en sorte que l'émission se passe bien. Et l'émission se passe super bien, donc euh, vraiment, ça fait super plaisir. Merci également à Garden... Euh, à... Olson. Gar... Merci ça, hein. à Garden Olson, à Lucas et à Oli, qui nous ont accueillis ici dans leurs locaux à Berlin, pour nous permettre de pouvoir faire cette émission. C'est... Euh, Petit décor, etc. C'est une agence qui aide Niski et ils font plein de trucs ensemble, etc. Il y a du graphisme et tout mm -hmm. cool. Donc, grosse dédicace à eux. Garden Olson, gros cœur sur vous. Merci énormément. J'espère que ça vous a plu. Si vous venez d'arriver dans l'émission, les gars, euh, je me permets, mes redifs Twitch sont gratuites. Donc, euh, genre, quand on va couper dans 5 minutes, bah, vous pouvez regarder direct. Sinon, ça viendra sur YouTube dans la soirée, je pense, vers 21h. Ou alors, au pire, parce que j'ai vu que de temps en temps, il y a des problèmes de traitement avec YouTube, ça viendra demain. Ok, donc, vous connaissez, j'aime bien sortir les redifs vite, donc... Dans tous les cas, vous pourrez vous refaire l'émission comme d'hab. Je tiens aussi à dire, parce qu'il y a une partie de gens qui ne sont pas au courant, libre sort en podcast également. Donc, vous tapez Zachorlib sur Spotify, ça y est, ça existe. Alors, il y a aussi, il faut pas confondre, parce que il y a aussi la saison dernière, quand j'étais chez Vitality, qui existe, mais si vous cherchez bien, il y a toute cette saison aussi sur Spotify, donc n'hésitez pas, c'est déjà disponible. Très content d'avoir pu faire ce roue Libre à Berlin, franchement, ça me fait vraiment kiffer. Encore une fois, merci, Monganiski, en espérant peut-être te refaire dans 2-3 ans, et <rire> en espérant une, une carrière qui aura encore plus décollé d'ici. Ça fait super plaisir. d'accord il c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Cast, Ça sera en live sur Paris, cette fois-ci, comme d'habitude. Et, je vous souhaite, une bonne fin de soirée Ciao, ciao, tout le monde